Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous avez pu poser. Vous avez été euh, très nombreux à poser des questions et d'ailleurs je vous en remercie, euh, puisque bah, je m'attendais aussi. On va pas se mentir, je m'attendais à avoir des, des questions, peut-être. Enfin, je m'attendais à recevoir des questions ailleurs que sur la chaîne YouTube. Et en vrai, il n'y a qu'une seule personne qui a <rire> qui a fait cette erreur. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu et euh, bah peut-être que si, si ça vous si ça vous plaît, bah pourra reproduire ça peut-être plus tard. En attendant, je vais, je vais essayer de répondre à tout. J'imagine qu'il y aura quelques questions troll dans le loger. Pas regarder les questions au préalable, donc je les découvre en, en direct. On va faire tout simplement des plus récentes aux plus vieilles. Et euh, bah voilà, je sais pas du tout combien de temps la vidéo durera. Je vais essayer de pas être trop trop long sur chaque réponse, mais euh, bah, peut-être ça dépend après un petit peu des questions, j'ai envie de dire. Alors, question de Serphora Salut Malga, un guide Shogal est-il prévu Sinon, quels sont les prochains personnages que tu aimerais aborder en guide alors, un guide Shogal. Tu n'es pas le premier à me le demander, cher Cerorage. Et euh, en fait, Shogal, disons que c'est un des rares persos où j'ai pas spécialement envie de faire un guide. Euh, un petit peu comme Asmodan, c'est des persos où comment dire, euh, c'est un perso qui peut être très très très vite frustrant. Alors, n'hésitez pas à répondre aussi hein, par rapport à mes propres questions, hein, bien sûr, euh, et à réagir. Si par exemple vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, bah, vous pouvez tout à fait l'argumenter. Peut-être que ça me fera changer d'avis. Euh, mais c'est vrai que Shogal, c'est un personnage que je trouve euh, assez on-off, hein, je l'ai souvent dit, mais c'est un personnage qui soit est nul, soit explose la, la partie et c'est absolument pas fun pour euh, d'ailleurs. Les adversaires, mais aussi pour sa propre équipe, parce que généralement, quand as un shogal, tu obligé de t'adapter à lui et euh, un peu le biberonner. Donc, euh, que, quel que soit le rôle d'ailleurs, hein, parce que soit tu es support et tu dois être à fond derrière lui, soit tu es un solo liner et tu dois euh, limite triple saut pour qu'il puisse team fight. Donc, c'est pas toujours, c'est pas toujours et euh, toujours simple. Et c'est un peu un personnage d'abuseur parfois, je trouve. Même si, bien sûr, je comprends hein, beaucoup de joueurs vont jouer Shogal et se disent, Mais attends, je me reconnais pas dans ce que tu dis, Ch joueur de shogal, c'est souvent aussi un. Hein, du haut de pote, etc. Mais euh, non, pas trop. J'ai une vidéo sur Shogal qui avait été bloquée. Euh, il fut un temps. Euh, je crois qu'elle est disponible. Maintenant, il me semble que si on, on cherche Shogal, normalement, c'est bon. Euh, maintenant, elle est dispo. J avais, j avais, euh, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais il me semble que je l'avais euh, réactualisée. Et du coup, elle est, euh, elle est, elle est disponible. Et j'en parle un petit peu dans cette, euh, dans cette euh, vidéo. Mais sinon, non. Pas, pour le moment, non. Euh, ce n'est pas prévu. Quel autre perso j'aimerais faire en guide Alors, je m'étais noté... Euh, là voilà j'ai la liste euh, sous les yeux alors Falstad bah du coup je l'ai fait récemment euh, je m'étais noté moi, bon, en fait les guides les plus vieux de la chaîne à savoir Ragnaros, Karazim Rexar, Uther, Alarak, DAK euh, et Garrosh sachant que je vais ajouter Rhaenor euh, je sais Rhaenor c'est récent mais c'est parce qu'il a eu bah, son rework et il y a eu des changements donc le guide euh, temporaire que j'avais fait euh, bah, n'est pas Enfin c'est pas qu'il est pas à jour mais c'est que les changements ont été dans la direction que j'attendais Donc je pense que ça y est je vais pouvoir faire un, un guide là-dessus Même si je préférais quand même l'ancienne version ça reste, ça reste ok Alors salut Malga je me demandais donc question de Damn Time. Euh, salut Malga je me demandais si tu avais déjà pensé à créer ton propre univers ouais, Dans tes vidéos comparé aux autres créateurs de contenu sur le lore Tu es plus critique sur le sens de l'écriture des personnages ou des événements Et avec Evan et Vanessor, vous vous intéressez à plusieurs univers de Siphi et Dioric Fantasy Donc vous avez une grande expérience sur le sujet En tout cas merci pour ton contenu et bonne continuation Bah déjà c'est très gentil merci à toi euh, Est-ce que j'ai déjà pensé à créer mon propre univers oui. Euh, en fait, pour être tout à fait euh, exact, je m'étais créé un. J'avais commencé à écrire au, au collège des, f... des fans de mes... En fait, je... je scénarisais les campagnes de mes potes euh, pour le Serzano et euh, surtout pour Warmer. Battle et 40 000 d'ailleurs. Et euh, du coup bah, j'avais commencé à écrire 2-3 trucs mais c'était pas terrible, hein. je suis retombé dessus euh, au lycée, j'avais trouvé ça euh, à chier. <rire> non enfin j'étais plutôt critique en, en, envers moi-même, mais euh, non à partir du lycée j'avais commencé à écrire des trucs euh, et créer une sorte d'univers mais c'est compliqué donc euh, et surtout maintenant que je stream j'ai plus vraiment le temps donc euh, je l'ai complètement laissé à l'abandon mais c'est un projet qui me botterait potentiellement un jour. Euh, c'est vrai que ça demande du temps, ça demande beaucoup de enfin, ça demande beaucoup de connaissances aussi. Hein. Si jamais tu veux créer un truc vraiment, un, ton propre univers et que tu veux vraiment l'adapter, bah derrière moi je suis pas forcément euh, romancier ou autre. Alors est-ce que tu le fais sous forme de roman, de manga, d'anime, machin Il faut, faut écrire un script, faut que l'univers euh, plaise, puis il faut, faut se lancer. Et c'est vrai que bah, je sais pas vraiment comment faire, donc non, pour le moment c'est complètement à l'arrêt. Euh, mais c'est très gentil en tout cas. Alors. In, salut euh, Maljanir, quand tu fais des streams de Diablo 2, Reforge et Diablo 4 prochainement Alors Diablo 4 prochainement, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais oui, c'est un, un, un jeu qui m'attire énormément et pourtant je suis pas forcément fan de hack and Slash à la base. Mais ouais, clairement Diablo 4, bah, j'ai pu jouer à la version euh, de la BlizzCon 2019 et franchement c'est, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Après, faut pas non plus s'emballer, hein. j'attends. Je, je, il vaut mieux qu'ils sortent euh, prêt plutôt que euh, avoir une date et, et redécouvrir un War 3: Reforged où le jeu n'est bah, pas, pas prêt à la sortie. Euh, Diablo 2 Resurrected, euh, pas du tout. Quand tu faire du stream, oui. La question c'est quand tu fais du stream. Oui. C'était est pas. Qu Est-ce est que ça m'emballe euh, Est-ce que ça m'emballe Non. Est-ce que tu comptes en faire du stream euh, Oui et non. J'ai pas spécialement envie d'acheter 40 euros Diablo 2 Resurrected. Donc si Blizzard m'offre une clé, oui, j'en ferai j'essaierai de jouer en, en coop pour essayer de faire en sorte de potentiellement la finir, mais c'est vrai que moi Diable 2 j'accroche pas du tout au gameplay je, je trouve que ça a très très très mal vieilli donc euh, à voir, à voir, le, le gameplay lui n'a pas spécialement changé c'est les animations qui sont un petit peu plus fluides mais ça changera pas grand chose donc je pense que pour moi, attention je suis pas en train de dire pour tout le monde, euh, pour moi je trouve que ça reste une purge mais, mais peut-être que vu que les animations sont plus plus fluides, peut-être que ça me fera passer le truc, et si je joue avec des potes, je pense que ça peut être plus sympa. Euh, alors, New, comment il va Quel est ton avis sur l'avenir d'HOTS Les nouveautés, les events, les persos, des bisous. Euh, bah écoute, ça va bien déjà, bon, je, je pense que ça se voit que j'ai des petites cernes. <rire> euh, quel est ton, avenir sur la, quel est la, ton avis sur l'avenir d'HOTS euh, Bah je pense qu'Heroes continuera ce, son, son petit bout de chemin, euh, tranquillement mais sûrement. Euh, les nouveautés, bah écoute, derni les derniers patchs que j'ai fait, bah, je fais des vidéos sur les patchs, donc je pense que, que vous le savez, hein, mais les derniers patchs, bah, je les trouve euh, je les trouve plutôt qualitatifs. Il y a toujours des trucs à redire, bien sûr, mais globalement, je trouve ça quand même cool. En plus, là, il y a une certaine régularité, contrairement au début d'année. Chaque année, les débuts d'année sont compliqués pour Blizzard. Euh, je sais pas trop ce que c'est, si c'est ramener à jouer l'équipe, euh, ordonner les priorités, les vacances, je sais pas du tout. C'est vrai que chaque début d'année, c'est toujours un petit peu... Euh pauvre en contenu mais euh, là ça fait ouais 4 5 mois où on a un patch un énorme patch par, par mois celui d'août était un petit peu plus léger euh, les events les events bah on a eu probablement le plus gros event d'Heroes depuis euh, 2015 je pense parce que 2015 il y a eu l'event Diablo et ensuite c'est vrai que ça avait même les, même les events je pense euh, à Starcraft 2 et tout avait été plus tranquille euh, mais l'event avec les 5 rework et les trucs overwatch bon peut-être qu'il manquait euh, un petit perso en plus mais euh, mais non, sinon events était quand même agréable à voir combien il y en a, combien il y en a par rang Et les persos, bah, clairement c'est vrai que le nouveau perso Se fait attendre, je veux dire quand tu dis que le dernier C'est l'ardeur, ça casse les couilles quand même hein. euh, Donc ouais, ce qui est bien c'est qu'ils continuent à faire du bon contenu je pense en termes de rework et autres Mais c'est vrai que bah, Pour le grand public Il faut des persos, pour le grand public et même pour les joueurs Normaux et peut-être un peu plus casus Il faut des nouveaux persos, les, les reworks c'est bien Mais c'est pas aussi Dans la tête des gens c'est pas aussi hype que des persos donc, euh... Après il faut pas oublier que Dota, la plupart des MOBA en fait euh, sortent pas des milliards de persos par an, hein. je sais que Heroes avait tellement habitué les joueurs à euh, une enfin une douzaine de persos par an que forcément euh, c'est, euh, ça fait bizarre maintenant mais si vous regardez la concurrence il n'y a pas tant de persos qui sortent, même LOL, hein, même LOL hein, qui est probablement maintenant le MOBA ou qui sort le plus de héros par an, euh, pff, je, crois, je, je crois que c'est pas, pas plus de 6, hein. euh, ça, ça fait peu, hein. à l'époque Heroes c'était le double hein, donc... Euh sur Heroes, bon là, on va voir C'est vrai que ça ferait un seul perso par an, ça ferait pas beaucoup Je pense qu'il faudrait tabler sur Sur du, du, ouais, entre 3 et 5 Quelque chose comme ça Parce que trop de persos non plus, c'est pas toujours, pas toujours préférable euh, alors Ensuite, Charlie Roblin Bonsoir, as-tu des news pour le prochain héros d'Heroes Alors c'est simple, ce genre de question Vous êtes souvent me la poser, C'est très simple, soit je le sais, j'ai pas le droit de vous le dire Soit je ne sais pas et du coup, je peux rien vous dire. <rire> Donc, euh, ce genre de question, je sais que vous êtes souvent à me, le, à me la poser, mais bah ça sert à rien. <rire> Donc, euh, et là pour le, bah non, je ne sais pas. Tout simplement. Euh, alors, Speckvie, bonjour Malganir, Mal pardon. Suite à ton héros, attends, suite au francis, héros sur la carte d'amour. J'ai beaucoup progressé sur ceci. Quand tu fais également les sauts de carte, je vois qu'il y a eu du like. Euh, je vois qu'il y a eu du like d'ailleurs, je, je vais les liker. Je, je vois qu'il y a du like sur celle-là, je serais personnellement super intéressé, oui c'est prévu, c'est prévu les prochaines, c'est Tour du Destin et Alterac, c'est juste que c'est vrai que euh, cet été j'ai été pas mal pris et haute, donc euh, faut que je me motive à la faire et à, et à noter, parce qu'il faut que je fasse un petit peu les timings et autres, il y, y a un petit travail préparatoire à faire, euh, je l'ai fait pour Todd, je l'ai pas fait pour Alterac, donc euh, je pense que Todd arrivera en premier. J'ai dit, ma... et après je suis très content de voir ça, mais c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément regardé la carte Amora non plus, donc ça m'avait un peu démotivé. Mais, mais merci à vous en tout cas. Euh, j'ai dit ma question, mais merci à ceux qui l'ont regardé. Mais j'ai dit ma question, je n'avais pas encore vu à l'époque la. Et merci. Alors du coup, question d'Alp. Dales. Dales. Alp. Alpeter. Alpeter. Ou Alps Peter. Euh, j'ai dit ma question, je n'avais pas encore vu à l'époque la vidéo sur le Roi Lich. Donc elle ne sert à rien. Ah! Euh, en attendant, j'attends avec impatience la vidéo sur Mop qui est une extension que j'ai boudée et à lumière de tes récentes vidéos je pense que j'ai fait une connerie, belle journée et encore merci pour ton travail, et bien sache euh, bah déjà la question sur le Roi -Lich, tu peux toujours la poser hein, en dehors de la foire aux questions mais pff, je, suis, je reste ouvert, hein, bien entendu après je vous inviterai à regarder la vidéo avant mais euh, je suis toujours ouvert à, de, à parler ensuite de, de, de certains sujets Enfin, de certains sujets, enfin, je dis comme ça, ça donne l'impression que je ne vais pas répondre à tout, mais je veux dire, il n'y a pas de souci hein, là-dessus, vous pouvez tout à fait euh, poser des questions. Moi, j'aime bien interagir. C'est juste que malheureusement, des fois, je suis peut-être un peu sec, parce, en stream en tout cas, parce que. Euh, et c'est même pas que je suis. Enfin, c'est juste que des fois, en fait, vous me posez des questions parce que vous n'avez pas regardé la vidéo. Donc, je vous dis, bah, on va voir la vidéo, et ensuite, on en parle. <rire> c'est plus ça. Euh, alors, du coup, tu attends la vidéo avec pas sur mobile, je... honnêtement, c'est la première fois. Il y a eu Legacy of the Void, mais c'est la première fois sur l'histoire de depuis que je, je fais des vidéos youtube que j'ai autant de demandes sur une vidéo donc euh, d'un côté c'est super plaisant ça fait très très plaisir d'un autre côté euh, je comprends ce que peuvent ressentir des grosses entreprises quand euh, le, le public euh, les attend au tournant et leur demande plein de trucs parce que c'est vrai que euh, ça me fout un peu la pression <rire> je vous cache pas que ça demande énormément de travail la vidéo sur mob ça me prend des mois avec eva euh, on a refait toutes les quêtes etc parce que moi j'avais pas pu faire mr j'avais arrêté ou WoW après, après burning crusade donc euh, ça demande beaucoup beaucoup de boulot, je voulais vraiment me, me mettre la tête dedans, donc j'ai fait toutes les quêtes qui sont encore euh, faisables. D'ailleurs si un mob classique sort un jour, ça sera probablement l'une des extensions les plus intéressantes, puisqu'il y, des... y a carrément tout un patch qui n'est plus disponible. Euh... Et je pense que j'ai fait une connerie, et euh... eh bien c'est déjà très honnête de ta part de le reconnaître. Et euh, bah, j'espère que la vidéo te plaira, même si le sujet ne te plaît pas forcément, on verra bien sûr. Après je vous rappelle qu'il y a des vidéos préparatoires de mobs qui sont sorties, notamment celles sur Leichen et l'Empire Troll, et il y en aura d'autres qui arrivent, Terra mort. La fin des empires et les vidéos sur Chawow. Salut Malga. Alors question de Deep Day. Salut Malga. Quelle a été ton expérience sur la chaîne Rose One T'es connu pour la première fois là-bas. Euh, je n'ai jamais été chez Rose One, donc ce n'est pas possible que tu m'aies connu là-bas. Euh, je pense que tu confonds avec euh, ceux avec qui j'ai tout simplement fondé. J'ai fondé tout simplement. Euh, sfr c'est ça, le... je cherchais Heroes FR maintenant. sfr le collectif de streamers. Donc il y avait Levis, Foose euh, qui était chez Heroes One. Euh, ensuite, il y, avait, il y avait également Tank Force The Wind qui nous avait rejoint par la suite. Mais euh, moi personnellement, je n'ai jamais été chez Heroes One. Voilà. <rire> donc euh, je pense que tu as confondu. Euh, question Deep Impact Quel est ton héros Parce que moi j'ai commencé chez Führer, ensuite j'ai fait Heroes One. Euh, pff, pardon. J'ai fait Führer, ensuite j'ai fait sfr Millennium et euh, bah, un Malga TV, quoi, indépendant après. Euh, Deep Impact, quel est ton héros préféré Overwatch préféré Ça fait deux fois préféré. Lequel tu voudrais voir arriver dans H.O.T.S vous continuez tes vidéos, c'est du bon travail. Ben là, voilà, j'avais anticipé. J'ai fait une vidéo sur les personnages que j'attends le plus de, pour Overwatch. Euh, elle est dans le bazar du Nexus ou un truc comme ça. De toute façon, vous tapez euh, héros Overwatch ou top Overwatch. Vous avez mon, mon top 10, voire plus, parce que je ne sais jamais m'arrêter à 10, par exemple. Mais euh, des, des persos que j'attends et ça a pas changé. Franchement, ça n'a pas changé. Le top n'a pas changé à ce niveau-là. C'est surtout des tanks, hein, pour, pour, pour être euh, précis. Je pas plus dans le détail, il y a une vidéo dessus. Euh, alors, Sumperfi, comment se passe la cohabitation avec Martin Orstream euh, Très bien, très très bien. Comment est votre blanquette Elle est bonne. Euh, alors, françois xavier Rebro. j'espère que je ne je, je dé, je détruis pas les pseudos et les, les prénoms, les noms. Salut les est-ce qu'une vidéo SI7 main brisée serait intéressante pour toi euh, C'est bien que tu aies posé pour toi, parce que... non. <rire> Si c'est pour moi, non. <rire> non, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Le SI7, c'est... Euh, en fait, la, ma vidéo sur la main, la main brisée, donc la Red End, euh, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les clans. Je pense avoir déjà fait un petit peu le tour de, de ce que je voulais dire sur le Shattered End dans la vidéo sur les clans orcs Et euh, SI7, bah, honnêtement, SI7, c'est... C'est une parodie du MI5, MI6 euh, britannique et euh, ça permet de caser tous les trucs Mission Impossible et James Bond euh, Et ça n'a jamais été vraiment développé plus sérieusement que ça euh, Même dans, c'est pas dans Cœur de loup, c'est dans Prélude, Prélude au cataclysme où le SI7 euh, va sauver euh, Anduin C'est jamais traité très sérieusement le SI7, c'est plus une blague qu'autre chose Et moi je trouve que c'est une blague de mauvais goût personnellement Donc déjà il n'y a pas grand chose à dire moi qui dis ça. Il hein. n'y a pas grand chose à dire. Et, et en plus je trouve ça inintéressant. Alors Bacalidio Salut les gars, penses-tu parler de la saga du Templier Nord, Christy Golden, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime ce que tu fais et continue. Alors je déjà en fait. Il y, y a quelques livres que j'ai lus où je regrette de pas avoir fait une critique dessus. À l'époque j'étais pas autant, on va dire, sur les critiques de livres. Mais euh, Storm of Light de Diablo et la saga du Templier Noir qui est juste extraordinaire, vraiment, c'est coûte super cher, c'est un peu la guerre des anciens de Starcraft, mais honnêtement, j'ai rarement été sur le cul devant un bouquin pareil. Le tome 1 m'a retourné, et le tome 2, le tome 3, c'est un peu différent, mais c'est très très bon aussi, mais pas pour la même chose en fait. là. là. J'ai pas envie de spoiler, mais du coup, le tome 1, et j'ai rarement vu un, un, un retournement de situation pareil. <rire> ceux qui, qui l'ont vu, faut, vous dites rien, hein, mais vous voyez de quoi je parle. Et euh, honnêtement c'est un super, une super saga D'ailleurs pour la petite anecdote Quand j'ai commencé mes vidéos sur Starcraft On me l'a beaucoup conseillé Et euh, je m'étais dit bon ouais ouais peut-être un jour Et honnêtement je, je regrette pas Et pour la petite anecdote aussi J'ai prêté mes, mes livres de la saga du Templier Noir à Evan Essor pour qu'il lise Et pour le moment bah, il aime bien <rire> Alors Malioshka Est-ce qu'il y aura une journée organisée spécialement pour Bully Noto Non c'est pas bien de Bully euh, Duke Marcus Bonsoir Malga Merci pour tes vidéos et ton travail autour du jeu. Ce qui est bien, c'est que mon audience elle dit tout le temps bonsoir. On sent qu'elle est à mon image là-dessus. <rire> ah, D'où les cernes. Euh, merci pour tes vidéos et ton C'est toujours un plaisir à suivre. Ma question, vas-tu faire un histoire d'un héros sur Martine euh, Ça pourrait faire un... une vidéo de 1er avril, mais non. Non, non. non, À part si tu parles sur les gobelins, là, oui. <rire> Alors, Alex G. Eh bien le bonjour. C'est Anna Land. On se croise ici sur les lives et Vanessa. Me rassure que ce soit pas sur les miens. <rire> c'est pas gentil. Euh, ah, enfin, tu à dégager un salaire via Twitch et YouTube euh, Via Twitch, oui, via YouTube, absolument pas. <rire> euh, et faut savoir que. Enfin, là-dessus, je suis assez transparent quand on me pose des questions. Sur YouTube, vrai, je, le, je le dis pas vraiment parce que bon, c'est pas intéressant. Mais sur Twitch, on, on ça m'arrive d'en parler. Euh, oui, après, faut savoir que pour, pour, pour que je puisse vivre de Twitch, bah, ça dépend des abonnements. Donc, merci à ceux qui sont abonnés sur la chaîne Twitch. Et euh, concrètement, ça demande un un taux horaire qui est assez hallucinant donc euh, oui je, je gagne ma vie grâce à Twitch après est ce que c'est un mode de vie que je conseillerais non <rire> euh, comment il aborde tu tes vidéos et combien de temps ça te prend avant le tournage euh, bah, ça dépend des vidéos par exemple un guide euh, un guide bah déjà ça me prend juste le tournage me prend à peu près une heure euh, comment en fait je fais que du one shot donc faut que je sois euh, faut que je fasse faut que je sois, on va dire, bon dans, dans, dans... faut que je sois en, en bonne forme, euh, notamment sur les vidéos d'extension parfois, mais il euh, faut que je sois, bah, je vais faire deux heures ou en one shot, donc il faut vraiment que je sois bon au taquet, etc. Et pas que je, je, je m'arrête. Hein, c'est presque de l'acting, on va dire, de théâtre, j'ai envie de dire. Euh, même si, bon, je suis pas, pas comédien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une, une seule prise, donc on a intérêt à être bon et efficace, et à rentabiliser le temps, ce qui est pas toujours, euh, toujours évident. Euh, du coup comment tu tes vidéos bah en fait par exemple pour ce qui est des guides ça dépend des persos mais il euh, y a des fois bah, j'ai eu beaucoup le temps de tester un petit peu le perso ou c'est des persos de cœur, genre un baraque par exemple mais euh, est-ce que après il y a des vidéos qui me prennent moins de temps à faire en, en, aussi dans des guides hein, parfois c'est le guide sur un perso voilà, tranquille, il n'y a pas besoin J'apprends toujours, il y, y aura toujours des différences on va dire de qualité sur les guides, pas forcément parce que c'est un perso que je maîtrise beaucoup ou pas hein, des fois trop connaître un perso ça vous fait mal expliquer je dirais aussi mais euh, bah ça dépend, encore une fois, bah, par exemple la vidéo sur Mop euh, ou la vidéo sur Cataclysme et autres, ça nous a pris énormément de temps euh, avec Evan et Sir, je parle en moi, euh, donc euh, ça dépend. <rire> une vidéo de patch note, généralement j'essaye de me la prendre un petit peu en avance, regarder un petit peu les trucs, euh, faire deux trois stats, euh, c'est... Quand on me pose la question combien d'heures tu fais par... par c'est très difficile, très difficile à dire parce qu'en fait, même par exemple quand je fais des classés, quand je vais euh, faire des games ou en quick match ou autre, bah c'est du plaisir, mais ça me sert aussi pour mon activité en fait, donc c'est très difficile d'estimer de, en fait le ce, ce qui est vraiment dans le boulot, parce que bon bah faire, faire des games et autres ça me permet aussi de mieux connaître le jeu, Re, quand je caste bah, je connais mieux le jeu aussi, donc c'est très dur d'estimer du temps là-dessus, j'avoue que je suis pas au, au crayon à me noter le nombre d'heures, euh, donc je sais pas, je sais pas du tout. Comment as-tu rencontré Vanessa Alors c'est très drôle si vous allez regarder dans les vieilles vidéos, les très vieilles vidéos de la chaîne, euh, concernant l'histoire de Warcraft, vous verrez quelques, quelques commentaires d'Eva, euh, qui est pas sur euh, son compte d'Evanesor d'ailleurs, je crois. Et euh, c'est très drôle parce que, en fait, il était rédacteur chez Millennium euh, pour Heroes et pour Hearthstone je crois aussi. Et moi, j'étais rédacteur de guide pour Heroes. Et du coup, on s'est rencontrés un petit peu comme ça. Et il commençait à regarder mes vidéos parce qu'il était fan de l'or. Et il m'a posé des questions. Et il réagissait par rapport à ce que je disais. Et on avait eu des débats assez. Euh, assez sanguin euh, dans le respect bien sûr mais assez euh, assez rentre dedans je dirais euh, dans les commentaires de certaines vidéos que vous pouvez encore retrouver d'ailleurs et euh, ensuite et eh bien on a, on a, on a moi je, comme on était un petit peu familial enfin moi je me suis toujours dit bah j'ai envie de bosser avec des gens c'est pour ça que j'étais euh, bah, en, en web tv au début euh, le problème, disons que quand tu en web TV, bah toi tu mets du tien et tout le monde ne met pas forcément toujours du tien. Mais euh, du coup, bah je me suis dit ça serait bien entre les rédacteurs, on fasse des trucs en commun. Donc on avait fait les concepts of the storm en vidéo avec Eva et puis je lui avais soumis deux trois trucs pour certains de, de, de, de, de, de, de, de ses articles, certains de ces articles. Et du coup bah, de fil en aiguille comme ça on s'est bien entendu et un jour je l'ai invité à faire des, des vidéos et ensuite carrément des soirées où on pouvait débattre un petit peu, parler et, autres. et ça s'est très bien passé et depuis bah, maintenant on est amis et ce qui est marrant c'est que maintenant beaucoup de gens pensent qu'on pense pareil alors qu'à une époque on était souvent pas en clash mais euh, parce que le mot clash est utilisateur à travers mais on avait des débats assez houleux on va dire, euh, notamment la couleur de peau des orques euh, la couleur de peau des orques la localisation et euh, je sais pas quel est le troisième euh, le troisième sujet sur lequel euh, la de tête comme ça je ne me rappelle plus je me rappelle qu'on avait trois sujets un petit peu euh, un petit peu d'accroche euh, difficile et euh, aujourd'hui on est on se comprend beaucoup plus, on sait ce que l'autre pense un petit peu donc on anticipe ce genre de choses Mais il y a toujours des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord même si c'est beaucoup plus rare Parce qu'on a réussi à comprendre un petit peu ce que l'autre attend, on arrive à se mettre un peu dans la tête de l'autre euh, Y a-t-il une, une forme de rémunération pour Eva qui je crois bien consacre beaucoup de temps pour tes vidéos euh, Alors je lui en ai déjà parlé parce que c'est une situation qui peut être un petit peu bizarre et euh, bah il n'en veut pas <rire> en fait il m'a souvent dit qu'il gagnait plus que moi donc euh, il se voyait pas il se voyait pas prendre euh, quelque chose de ma part sauf que euh, bah moi je lui paye quand même le sub tier 3 minimum euh, chez lui sur sa chaîne twitch et euh, bah je, je lui offre des subs un petit peu chez lui mais c'est vrai que c'est une situation qui peut un peu me gêner parfois <rire> parce que bah, il fait beaucoup de trucs et euh... Bah, c'est. Mais, mais en fait, j'aimerais gagner plus pour pouvoir avoir des... enfin, faire bosser des gens à mes côtés, notamment un graphiste et un monteur. Mais c'est vrai que bah, c'est pas toujours simple parce que je gagne pas assez pour pouvoir avoir des, des salariés, en fait. Mais euh, du coup, c'est toujours un peu particulier de ma, de ma part. Je paye, je paye, mais pas un salaire complet à des personnes et Eva, lui, ne veut même pas. Donc, euh... c'est très sympa de sa part, bien sûr. Mais ça me enfin, gêne un petit peu en même temps, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux. Euh être un peu plus indépendant, on va dire je vais essayer de me former notamment sur Photoshop et autres pour, pour que j'ai plus de choses à faire là-dessus, je sois un peu plus autonome. Euh, merci pour les éventuelles réponses et bonne continuation, j'attends avec impatience ces vidéos de map WOD et Légion. Euh, D'ailleurs, après la vidéo de Mop j'en profite, après la vidéo de Mop je calmerai un petit peu le feu sur les vidéos Warcraft et je consacrerai les plus de temps sur les vidéos Diablo et Starcraft. Voilà. Il y aura une petite pause en fait entre Mop et Wood. Parce que là ça fait quasiment un an qu'on est sur en sur arrière à fond les ballons donc je, je ferai un petit peu de... Voilà je, je sais que toute la comédie Diablo Starcraft vous attendait avec impatience donc désolé et euh, oui. C'est pour ça aussi quand on me demande des vidéos sur Warhammer Road bah c'est dur parce que déjà trois univers j'ai arrêté Overwatch. Je vous conseille les vidéos de casse d'ailleurs si vous ne connaissez pas et euh, parce que bah ça m'intéresse plus enfin j'en ai marre d'attendre en fait pour Overwatch et le jour où il y en aura d'autres bah je sais même pas si ça, me, si ça me permettra de revenir donc voilà je juste je vais pas faire de vidéos euh, j'arrête les vidéos Overwatch je trouve ça nul bla non c'est juste bah, je ne me plais plus à faire des vidéos sur Overwatch parce que j'en ai ras le cul d'attendre donc, je n'en fais plus tout simplement. Mais voilà, rien que Warcraft, Starcraft, oh, euh, Diablo, ça prend beaucoup, beaucoup de temps au final. Compte-tu euh, Stream Chronicle of Second War une fois le mode fini Et Romain, du coup, euh, qui pose la question. Euh, une fois le mode fini Oui, je pense, je pense que j'en ferai. Désolé si c'est le cas, mais j'ai pas vu à quand une vidéo complète et détaillée sur Orgrim Doomhammer et ses versions alternatives ou autres films. Orgrim euh, Doomhammer est l'un de mes personnages préférés de la licence Warcraft. Donc, il y a des chances qu'un jour je fasse une vidéo. Sauf que, bah, comme les questions sont, ont été mises, on se consacre énormément sur les vidéos. À l'heure actuelle, je travail sur trois timelines très différentes contrairement à starcraft et diablo où j'ai fait vraiment tout dans l'ordre warcraft au départ j'avais été très sélectif parce que euh, j'ai beaucoup de respect pour sam vostok et je me disais bah euh, allez voir les vidéos de sam vostok sur le sujet et moi je comblerai dans des vidéos où il a pas forcément enfin là où il a pas forcément fait de vidéo sauf qu'en fait bah j'expliquais à des gens qui connaissent pas forcément sam vostok des, des, des temps enfin des, des, des, des situations des époques qu'il avait enfin que les gens ne connaissaient pas forcément donc il euh, y a eu un moment et même, j'adore Sam. Euh, on se connaît personnellement d'ailleurs. Quelqu'un d'incroyablement gentil, euh, Sam Vostok. Si tu regardes la vidéo, je pense pas, mais gros bisous. Et euh, toute mon admiration, encore une fois. Euh, pour le coup, malgré, malgré tout ça, je pense qu'en en fait, on dit les choses différemment, on n'a pas les mêmes angles, on n'a pas les mêmes approches. C'est ce qui me fait que petit à petit, au départ, j'avais dit bah je ferai, je traiterai probablement jamais des vidéos sur, euh, sur, sur, sur ce qu'il avait déjà fait, mais en fait, c'est impossible. Parce que bah, tu tout le monde n'est pas forcément... Euh, ne le suis pas forcément, ou même si je dois traiter d'un sujet en particulier, si j'ai pas expliqué un petit peu le contexte et autres, c'est très compliqué et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt sur certains trucs et tout, donc ça nous permet d'avoir du contenu différent, et je pense même que c'est bien parce qu'on peut s'inspirer un peu mutuellement l'un de l'autre, euh, je pense qu'on apporte notre vision différente encore, encore une fois, donc euh, j'ai trois périodes un petit peu bâtardes avec le début de l'histoire de Warcraft, vraiment euh, les origines, la cosmogonie, tout ça, j'ai la période un peu plus jeu stratégie en temps réel, Warcraft 1, 2 et 3. Euh, D'ailleurs War, <rire> War 1, je ne pense pas que je ferai une vidéo sur War 1, ça m'a vraiment fait une super vidéo. Et je l'ai pas mal résumé dans War 2 et dans War 3, donc je ne sais pas trop si je ferai pour War 1, peut-être un jour, mais je ne sais pas. Euh, et du coup, bah, les extensions. Donc c'est vrai que j'ai trois timelines un petit peu à gérer en même temps, donc euh, Orgrim, Doomhammer et autres, sauf s'il sort sur Heroes of the Storm, ce que je ne crois absolument pas. Euh, ça m'étonnerait qu'une vidéo d'Orgrim sorte avant que j'ai bouclé vraiment et que j'ai réussi à relier toutes les différentes époques, justement. Et à partir de là, je pourrais peut-être travailler un peu plus sur des personnages euh, en particulier. Ton chef de clan orc préféré hormis Ner'Zul et pourquoi Eh bien pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est même pas Ner'zhul mon chef de clan euh, orc préféré. Ner'zhul je le préfère en tant que roi -lish. Euh, En tant qu'orc. je suis moins fan. Euh, donc mon chef de clan orc préféré, c'est Orgrim de Mummer, en fait. <rire> donc le clan Blackrock. Mais euh, non, sinon c'est Killrog, je pense, Killrog Dadai. Qui euh, a eu mort du clan, euh, clan Blinning Hollow, donc euh, l'orbite sanglante. J'aime beaucoup, j'aime de plus en plus ce clan qui a été un peu délaissé. Killrug est un personnage qui n'a pas eu sa chance, je dirais. Euh, il a été oublié à Warcraft 3 par les scénaristes. Ensuite, il a été réoublié à Woo par les scénaristes. Donc, euh, donc, il a été tué hors champ dans un bouquin sur Burning Crusade. Et, et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est l'un de ceux qui a lié quasiment toutes les hordes. en fait. Il a bossé sous l'ordre de Blacken, il a bossé sous Orgrim. Et il a également bossé sur celle de War 3, même si ça, ça a été Redcon. Celle de Thrall, je veux dire. Et euh, il a bossé sur celle de Ner'Zhul aussi. Il y en a peu qui ont fait les deux en même temps. Donc, c'est euh, par exemple bah, Grom, Hellscream, n'a pas, euh, pas bossé sous la horde d'Orgrim au final. Donc, enfin, euh, pas directement. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec euh, Kilrog. Donc, euh, à une époque, c'était plus Blackrock avec Orgrim. Aujourd'hui, j'aime beaucoup euh, Kilrog, les Bladey Préfères-tu les pommes vertes ou rouges Rouge. Et euh, merci pour la question, Batcan. Euh, alors, Yann, c'est euh, Malga. Deux questions. Premièrement, les reworks récents sur la TLS sont vraiment bons, mais penses-tu que pour certains héros, ils seraient plus nécessaires, comme Probius, Novar, Tanis Ou penses-tu que les héros récemment rework en avaient le plus besoin euh, Alors, déjà pour répondre à ça avant, avant la suite, je suis d'accord que parfois les choix de rework sont pas toujours les plus pertinents, genre Raynor. Euh, pas parce que le, le rework est moins bon, mais renor je pense pas qu'il en avait vraiment besoin il avait eu un super rework Raynor euh, après attention, parfois je sais que beaucoup, je le vois sur, sur le Discord un petit peu beaucoup sont en mode, ah tel perso devrait être rework, tel perso devrait être rework tel attention, hein, c'est pas parce qu'un perso est, est de niche qu'il a forcément besoin d'un rework par exemple Probius, je pense pas qu'il ait besoin d'un rework Peut-être je dis pas hein, des petits ajustements et autres, mais un rework ça, ça comprend quand même quelque chose d'assez lourd et euh, je pense pas que Probius ait vraiment besoin d'un gros rework. C'est un personnage qui restera de niche, tout comme un, un samouraï, un viking, etc. Ou un abatture. Est-ce que Probius a besoin d'un rework Je pense pas. Je sais qu'il est souvent dans la liste des gens en mode euh, le perso est pas terrible ou pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Probius c'est un très bon perso. Je vous invite à aller voir des vidéos, enfin non il en fait pas, mais je vous invite à regarder Xir, Notamment des, des matchs où Xir euh, bah, le sort. Et euh, c'est vraiment du, du très très bon. Hein, du très très bon, donc euh, faut vraiment pas croire que Probius c'est de la merde. Euh, Nova, pour le coup Nova c'est surtout le, le, le talent sur les le mini anti-blindage parce que Nova je trouve qu'ils ont fait des bons petits trucs, ça n'a pas été un rework mais plein de petits trucs, enfin déjà ici il y a eu un rework et plein de petits ajustements qui ont été mis les uns après les autres et euh, ce qui me fait chier c'est juste qu'un talent complètement retard comme le blindage, euh, les mini anti-blindage que je déconseillais à une époque, ils ont été up up up up up, et aujourd'hui c'est vrai que c'est bah, un talent qui demande aucun, euh, aucun niveau de jeu et qui est très pertinent, enfin euh, très efficace. Donc, euh, ça, ça me fait chier. Après, est-ce qu'elle a besoin d'un rework Non, pour moi, c'est de l'ajustement. Artanis Oui, je suis d'accord. Artanis a besoin d'un rework. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres persos Nazibo. Nazibo, euh, même s'il y a eu des ajustements là, ils sont plutôt bien. Hein. On essaye de buff le, le truc qui est le plus qu'il est. Mais euh, bah, il a un gameplay euh, qui date de 2002. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un peu un problème. Euh, est-ce qu'il y a d'autres persos Hammer Pourquoi pas. Mais je pense même pas que ce soit une priorité, je dirais. Euh, Nazibo, Artanis, peut-être Régar, Regard qui commence à être un peu vieillissant dans ses mécaniques, beaucoup de talent en fait qui devrait être mis de base je pense sur Régar, pour le rendre plus sexy, et là de tête s'il y en aura probablement un quatrième, je sais pas Asmodan, faut voir, Asmodan c'est un peu comme Nazibo, c'est des mécaniques de 2002, avec un. et la différence c'est que même le skill est négatif, donc je sais pas, c'est difficile à dire. Euh, deuxièmement, serais-tu intéressé par des collabs avec d'autres streamers, d'autres mobas pour leur faire essayer H.E.T.S. ou même jeu à LOL, Dota 2, etc. Euh, bah ça je l'ai déjà fait avec les soirées VIP, j'ai déjà fait des collabs et euh, oui, le problème des collabs en fait c'est pourquoi j'en fais pas plus, c'est que c'est très long. Souvent c'est moi qui les organise, donc euh, ça prend du temps, le problème des streamers, et je suis le premier à le faire aussi, c'est que je réponds pas forcément, on a pas forcément tout, toujours le temps, on sort de stream, on, on, est on est crevé, on va se coucher, on regarde des trucs, etc. Donc euh, bah, parfois les délais de réponse sont très chiants et en plus bah, chacun stream a un gros planning donc euh, c'est pas toujours simple de s'organiser donc c'est pour ça que des fois bah pff, ça me fait chier un peu d'organiser le truc mais euh, oui oui complètement complètement complètement d'ailleurs il devrait y en avoir une non, je dirais pas de date mais euh, il y en aura une et même jeu alors les dota 2 bah ça fait partie des, euh, des du donation goal du du weekend caritatif live. donc oui j'en ferai euh, salut Malga alors roi kentou salut Malga, déjà j'ai mon travail que penses de l'état actuel la de tête bon ça j'ai déjà répondu donc euh, je pense pas que je vais revenir parce que là déjà je prends beaucoup de temps euh, et surtout, son avenir est-il menacé Avec un T, c'est pas bien. <rire> euh, Est-ce que son avenir est menacé Je vois pas pourquoi il serait menacé son avenir. C'est pas parce que vous avez un jeu qui a moins... Euh, comment dire C'est pas parce que le jeu est moins populaire ou autre. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Après, je dis ça, ils ont, ils ont arrêté l'e-sport et autres. Mais je veux dire, Blizzard, s'il y a bien un truc sur lequel on le connaît, c'est qu'ils ont jamais arrêté les serveurs. Il euh, n'y a aucun jeu, c'était moins un seul jeu Blizzard Où ils ont arrêté les serveurs, ça n'existe pas en fait Donc euh, c'était d'ailleurs Une de leurs marques de fabrique Donc Est-ce que l'avenir rose est menacé Non, je ne pense pas Tant il y a... Et même, faut pas oublier aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui sont en mode euh... Oui, s'il n'y a plus de contenu sur un jeu C'est forcément que c'est mort et what... Je vous rappellerai que War, qui est quand même l'un des piliers du... De l'e-sport moderne Starcraft Brood War, Pendant plus de dix ans n'avait aucune mise à jour et il continuait à y avoir des compétitions qui ramenaient des millions de personnes et autres donc même si bien sûr c'est plus vraiment la manière dont on fait de l'e-sport aujourd'hui ça veut rien dire vous avez des jeux où il n'y a pas beaucoup de changements et euh... en fait faut pas oublier qu'il y a deux trucs qui sont euh... vecteurs de changement dans un jeu les changements de l'éditeur et on s'est beaucoup habitué à être baby avec des changements de l'éditeur et la mode qui est inscrite par les les, compé les joueurs compétitifs les compétiteurs et rien qu'avec la méta compétitive, de toute façon, on voit des changements. Donc, faut, faut pas, faut pas, euh, faut pas être en mode... Enfin, euh, tant que vous aimez le jeu, jouez au jeu, quoi. c'est tout. Tant que vous aimez le jeu, jouez au jeu et vous en battez les couilles de ce que pensent les autres. Genre, jouez, si vous aimez un jeu, jouez-y, c'est tout. Combien de fois je vois des gens dire, « Ah, c'est quand euh, les, les serveurs Wildstar se sont fermés, euh, tout le monde est en mode, « Ah, oh, bah, quel dommage !» Ou « Warmer Online, ah, oh, bah, quel dommage, il était bien, ce jeu !» Bah ben ouais mais faut pas se réveiller une fois que c'est fermé, Il faut jouer quand euh, on y aime, on aime ce jeu tout simplement. Donc voilà. Euh, Starkiller, il y a deux mois, quand la prochaine vidéo sur Starcraft, quelle est ta mission favorite dans Starcraft Ça fait plus d'une question ça. <rire> euh, Alors quand la... Putain pourquoi ça bug je... Ah voilà. Quand la prochaine vidéo sur Starcraft euh, Je ne sais pas. Ah Mince J'ai fait bugger le truc euh, du coup quand la vidéo sur euh, prochaine vidéo sur Starcraft j'ai pas de date j'ai jamais un calendrier en mode tiens euh, tel jour il y aura ça euh, euh, après les prochaines vidéos sur Starcraft que j'ai prévues donc comme je l'ai dit probablement après euh, je veux boucler m'op une fois que ce sera fini j'irai un peu plus sur Diablo et Starcraft et les prochaines vidéos sur Starcraft du coup ce sera Starcraft Evolution les missions Nova probablement les gros les gros chapitres qu'est ta mission favorite dans Starcraft euh, pff, très dur de répondre à ça c'est rare que j'ai un truc vraiment que j'aime au dessus des autres donc euh, une mission en particulier dans StarCraft. Généralement celle où on doit défendre. J'avoue que j'aime bien, je suis un peu.. Euh, J'ai toujours aimé la défense moi, donc dans les jeux de stratégie, donc euh, le moment où on pose son cul et on, on blinde à, la, à fond. Donc ce genre de mission c'est cool. Euh, pourquoi et pas Starcraft au level Grand Master euh, Parce que je préfère le MOBA. <rire> euh, ta vie amoureuse, as-tu du temps pour ça? Euh, alors, bah, ma vie amoureuse, ça me regarde, <rire> c'est très privé. Et est-ce que j'ai du temps pour ça? Ça peut être difficile, <rire> ça peut être très difficile. Euh, merci pour toutes les histoires d'Aéro, bah, merci pour, pour tout ton soutien, Starkiller. Euh, alors, Nathan Village, coucou, que penses-tu de War 3 fait J'ai fait des vidéos sur le sujet, ça c'est bien. C'est des questions où je peux répondre direct en mode bah, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les voir. Euh, voilà. <rire> Euh, alors, Fabrice Daniel, sur vidéo tu t'es acheté si on aimerait, tu as que d'autres vidéos sur d'autres maps, tu pourrais tous les heures d'actualité. Oui J'ai répondu juste avant, oui euh, Todd et Alterac, les prochaines. Euh, D'accord. salut Malganir, que penses-tu de l'avenir d'HOTS Est-ce que tu penses qu'HOTS sera toujours ton axe principal ou penses-tu un jour changer de jeu Alors, la première, ça fait deux fois donc je ne répondrai pas plus. Euh, et est-ce que ça, ça restera ton axe principal ou euh, penses-tu un jour changer le jeu Ça c'est une bonne question. Euh, je vous avoue que moi-même, des fois je me pose la question. Hum... Mmh. Ça dépend un petit peu. Après, Heroes, c un... tant que j'aime ce jeu, je continuerai d'y jouer. Et euh, bah, des fois, ça me... il y a des moments où ça va me saouler parce que bah, forcément, j'y joue beaucoup. Donc Parfois, il y a des moments où ça me saoule plus que, que, que d'autres moments. Mais en soi, j'aime beaucoup Heroes et je continuerai de faire du Heroes. Après, est-ce que je vais me diversifier Oui, il en fait... ça fait partie aussi de, ma... de mon activité professionnelle. Je vide de ça, donc il y a un moment où il faut s'adapter pour pouvoir, pour pouvoir euh, rester dans le coup, j'ai envie de dire. Euh... Un jeu qui m'intéresse beaucoup et qui faut, faut voir, mais c'est Diablo 4. Après, est-ce que ça veut dire que je ne ferai plus rose quand je jouerai Diablo 4 Non, non, absolument pas. Donc voilà, je ne dois pas rester sur un seul jeu, mais bien sûr, Heroes est un jeu que j'adore, donc je, je continuerai d'en faire. Voilà. Jusqu'au jour où je n'aime plus. Euh, alors, salut Brutox Proder, avec la CCL, le Master's Clash, Kaldor qui a annoncé sur Twitter une nouvelle. Compète HOTS, donc la Escape Summer. Euh, méthode qui avait annoncé qu'il reviendrait sur HOTS. Alors, attention, ils avaient, et ils avaient dit qu'éventuellement il reviendrait. Ils n'ont jamais promis qu'il reviendrait. La scène compétitive du jeu se porte mieux qu'en 2019 ou même au début 2020. Du coup, ma question est-ce que tu crois à la possibilité d'une nouvelle croissance pour la scène compétitive jusqu'à un point où on pourra de nous parler de scène professionnelle sans aller jusqu'au retour des HGC qui est impossible Ou est-ce que malheureusement ces compétitions sont condamnées à rester semi-pro ou amateur hum, En fait, s'il y a une. C'est une très bonne question. Et si ça continue de, de fleurir c'est pas forcément une compète qui va amener la professionnalisation des joueurs, mais en fait, c'est la diversité des compètes qui fait que pour des joueurs pros, ils pourront gagner leur vie ou en tout cas avoir un... des revenus suffisants à côté de, par exemple, potentiellement d'un boulot à mi-temps ou autre pour pouvoir en vivre. Donc, est-ce que malheureusement, ces compétitions sont condamnées à semi-pro, voire amateur C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais clairement, c'est vrai que ça fait plaisir que la compétition par rapport à, à 2019 ou 2020 euh, reviennent à fond les ballons et ce qui est sûr, c'est ce surtout vraiment cool c'est que les joueurs répondent présents, on a même des ex joueurs AGC qui s'y réintéressent je pense à Smixi, je pense à Wubi et autres qui euh, bah, sont chiés chier sur d'autres jeux et se disent qu'en fait bah héros c'est quand même vraiment cool et ils reviennent dessus parce qu'ils voient qu'il y a des choses donc euh, non clairement ça c'est super cool, ça c'est vraiment cool et je sais que bah, par exemple, beaucoup ne regardent pas forcément les compétitions et je vous invite euh, à regarder, déjà il y a de très belles choses, c'est très très prenant et en plus de ça bah, vous apprendrez probablement des choses et vous améliorerez et en plus de ça vous soutenez les, les créateurs de contenu et, euh, et, et les organisateurs de tournois donc faut pas hésiter donc euh, bah, c'est très dur de, de, de, de dire mais oui si ça continue sur ce train là euh, potentiel ce qui est sûr c'est que ça aidera les joueurs donc après de là à dire est-ce que c'est 100% professionnel euh, ça sera dur parce que c'est un petit peu à la dota c'est à dire que bah, ça dépend de tes perfs donc c'est assez dur mais euh, Ouais, ouais, ouais, c'est un... enfin, super intéressant à l'heure actuelle ce qui se passe. Euh, question de Big Mimin, ou Big Mamin. C'est mal, est-ce que tu verras un jeu solo type triple A l'histoire dans l'univers de Warcraft sur console Merci pour le travail, c'est cool. Euh, bah, déjà, s'il y a un jeu qui sort, c'est vrai qu'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait plusieurs plateformes, pas que le PC. Et euh, pour euh, les mauvaises langues, ça a toujours été. Hein. D'ailleurs, ceux qui disent que oui, euh, Blizzard c'est que du PC, euh, désolé, vous allez peut-être le prendre mal, mais euh, ne le prenez pas personnellement. Mais euh, bah Vous y connaissez rien. <rire> oh il est autant hein, ce streamer. Bah non mais il suffit de regarder un petit peu les fiches wiki hein, des jeux et vous verrez qu'en fait pas bah, quasiment tous les jeux ont été adaptés sur console à une époque. Hein. Je rappelle que Starcraft est sorti sur Nintendo 64, je rappelle que Starcraft est sorti sur PlayStation. Je rappelle même que d'ailleurs il y avait du contenu exclusif à la 64, notamment la, la résurrection de Stukov qui date pas de SC2 mais SC1, je fais une vidéo sur le sujet. Et du coup bah, je me rappelle même d'avoir un pote qui joue à Warcraft 2 sur PlayStation 1 aussi. Donc, euh... non, est-ce que je verrais un jeu dans l'histoire de l'univers de Warcraft sur console En fait, à l'heure actuelle, c'est surtout que WoW génère tellement d'argent. Et en fait, un jeu de War... sur l'univers de Warcraft en console, à part sur Switch par exemple, pour adapter du Hearthstone et des trucs comme ça, j'avoue que j'y crois pas des masses. Genre un gros RPG AAA, j'y crois pas des masses parce que malheureusement, WoW a tué le game en fait. WoW a tué Warcraft. Euh, dans le sens. Alors attention, je suis pas en train de dire. Euh, là, là, euh, mais typiquement les gens qui attendent encore Warcraft 4, je suis désolé mais il faut, faut tourner la page. World euh, of Warcraft a tué Warcraft 4 en fait. World of Warcraft à la base c'était pas forcément un projet aussi ambitieux, mais avec le succès qu'il a eu, il a complètement détruit euh, le STR et en plus le marché du STR est descendu. Et en plus de ça, bah, euh, Blizzard a été confronté à un nouveau souci avec SC2, c'est-à-dire que SC2 a bien marché, mais il ne s'attendait pas à ce que des joueurs préfère SC1, et certes c'est une minorité, mais c'est quand même une grosse minorité à prendre en compte, euh, préfère SC1, SC2, du coup ils ont été pour la première fois confrontés déjà à une auto-concurrence entre les, leurs licences, et en plus de ça, un succès qui marche, hein. SC2 ça a très très très bien marché, mais des joueurs qui finalement reviennent sur SC1, et euh, du coup à ce qu'un projet qui coûte des millions, se voit voit son succès éclipsé potentiellement par leurs anciens jeux. Donc ça c'est... Blizzard n'a jamais vraiment été confronté à ça avant SC2 pour moi. Donc... Euh... Warcraft 4 c'est terminé. <rire> enfin... T'as 0,1% de chance que, ça... que Warcraft 4 sorte un jour. Donc un jeu dans l'univers de Warcraft, en RPG, le problème c'est que tu le fais cool. Ah, tu fais quoi Tu fais à la période de haut WoW Impossible. Du coup faudrait un jeu qui se passe à, ancienne... à une ancienne période. Ouais, casse gueule. Donc c'est beaucoup de prise de risque. Pour pas grand chose, donc... J'y crois pas des masses Mais j'espère me tromper euh, Romain R Hello Je me suis toujours demandé Où est-ce que tu te situes politiquement Les français veulent savoir Ouais mais le problème en fait C'est que bah, c'est quelque chose Qui est un petit peu privé Donc je n'ai pas spécialement Envie d'en parler Voilà <rire> Ce que je peux juste vous dire C'est que je ne suis pas d'extrême droite <rire> Voilà <rire> euh, Du coup Tu de la chaîne euh, LHG Geek Est-ce que tu fais des conventions LAN en guest commentateur euh, oui Enfin LAN LAN convention, enfin tout dépend de la définition de convention, mais euh, LAN, bah, par exemple, j'ai fait le Master Slash et autres en tant que commentateur. Maintenant, j'ai fait aussi des LAN en tant que commentateur, mais c'est plus des LAN euh, relatifs à Heroes. Après, des conventions, genre, euh, je sais pas moi, Japan Expo, des trucs comme ça, en fait, bah moi, si un jour on m'invitait, je dirais oui. Enfin, ah. ça dépend hein, si je suis défrayé et autres, mais sinon, oui. Mais le problème, c'est qu'on m'a jamais invité, <rire> donc euh, la question est rapidement faite, on va dire. Euh, merci pour avoir fait à ce point progresser dans cette esgare en stream et tes tutos YouTube. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup à toi, tu Et comment ça se passe Bah généralement pour les euh, pour les tournois, au le minimum le défraiement, Après, ça dépend de l'ambition la... du tournoi. Si c'est un petit truc tranquille, euh, juste le défraiement, Si c'est un truc qui a un peu plus de moyens, bah là, je demande un, un salaire. Mais euh, sinon. Euh... Sinon, euh, mais c'est surtout pour Heroes en fait. C'est surtout, surtout pour Heroes. Euh, du coup, Kawan, euh, alors, salut malga. Est-ce que tu feras des vidéos sur le, de l'or sur Swater? Euh, non. Autre celle que tu as déjà fait sur la thématique du jeu Non. Parce que, bah, comme je l'ai dit plus haut, euh, je ne peux pas. Euh, J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps et il y a un moment donné, il faut que j'avance. Déjà, beaucoup de gens attendent des vidéos Starcraft du Diablo, Diablo, donc euh, non, nope, je ne n'en ferai pas plus. Je voulais juste faire découvrir un peu plus l'univers Swater, qui est un très très bon jeu vidéo, et, et voilà. -ce qu serait... Alors Guillaume, est-ce qu'il serait possible d'avoir une, une histoire d'un héros sur une extension plus récente de WoW comme Légion ou BFA par exemple sans passer par toutes les précédentes Non, on va tout faire dans l'ordre. Euh, Qu'imagines-tu à propos... et je vois pas pourquoi vous voulez que je saute une extension, je... ça je sens c'est... En fait les autres je m'en fous, moi je veux celle-là. Ah ouais mais non, <rire> ça marche pas comme ça. Qu'imagines-tu à propos du futur des Nephalem de Diablo 3 dans Diablo 4 et plus Qu'en sont-ils devenus Que vont-ils encore avoir comme impact euh, Personnellement je pense que les Nephalem sont une épine dans le pied et je pense que Blizzard va les arracher. Donc, je pense que soit ils vont être tués, soit ils vont être mis hors course très vite. Parce que pour le récit, c'est très compliqué d'avoir des super saiyans. Donc, euh, il faut les dégager. <rire> je pense, hein. après, peut-être que je me trompe. Mais euh, ils pourraient avoir un rôle. Mais dans ce cas, s'ils ont un rôle, ce sera en tant qu'antagoniste, je pense. Plus que vraiment en tant que héros. Mais je peux me tromper. Euh, pour Starcraft 3, alors déjà ça c'est amb ambitieux, <rire> est-ce que tu imagines plutôt que Kirigan soit le grand antagoniste à l'image de maintenant non, Je pense qu'ils ont tourné la page avec Kirigan, et Kirigan est, on sait ce qu'elle est, elle est un Xel Naga à l'heure actuelle, donc elle est plutôt positive qu'antagoniste. Après ils pourraient en faire un antagoniste bien sûr, mais pff, là elle est beaucoup plus positive et elle imagine d'un peu de la déesse du secteur de Coprelu en redonnant la vie sur des mondes et autres, donc euh, je ne pense pas qu'elle soit, euh, pourquoi pas faire un petit clin d'œil, mais pas plus. Ils ont vraiment tourné la page avec Raynor, Kerrigan et autres. Ou penses-tu plutôt qu'elle sera morte, laissant son pouvoir sans possesseur euh, Bah, elle n'est pas morte en fait. Elle est juste passée sur un plan divin. Donc, elle a sa main un petit peu au-dessus, mais sans une intervention directe. Et qu'il y ait une guerre, une guerre pour récupérer ce pouvoir libre. Bah, il y aura une guerre, ça c'est sûr. Si un SC3 sort. Mais, euh, concernant Kerrigan. Elle servira de Zelnaga, quoi. Le. L'espèce d'entité auquel on court un petit peu derrière, mais en même temps ils sont pas là et, et en même temps je pense pas qu'elle intervienne directement. Voilà trois questions, de manière indirecte peut-être mais pas directement. Ou alors c'est vraiment que il faut qu'elle vienne péter le cul du grand méchant quoi. Voilà trois questions auxquelles j'ai pensé là, et donc elle arrive telle, hein, Deus Ex Machina. Voilà trois questions auxquelles j'ai pensé là et elle... sinon elle est ta coupe de cheveux préférée. Euh, chauve, c'est très bien, c'est très pratique. À quand la vidéo must... Mist of Pandaria euh, Bientôt, soon TM. C'est donc ça être bizarre <rire> Shinjao, bonjour, bonjour monsieur Gagnir. quel est ton arc presse, scénaristique euh, de Warcraft favori et pourquoi Alors déjà c'est bien, tu as dit Warcraft et pas WoW, parce que généralement beaucoup de gens confondent la licence et le jeu vidéo, donc souvent ils disent la licence WoW et pas la licence Warcraft. Euh, ton arc c'est resté Warcraft favori et pourquoi Warcraft 3, pourquoi Parce que c'est le mieux écrit. Parce que j'ai commencé à War 2, donc no la nostalgie voudrait que ce soit War 2, mais euh, War 3, bah, on vit vraiment, je trouve qu'en fait c'était meilleur, la meilleure manière de, de, de, de vivre une histoire. Euh, après, tu peux vivre une super histoire si l'histoire est poubelle enfin si l'histoire est mal écrite c'est chiant je trouve que war 3 tout était tous les ingrédients étaient réunis pour faire quelque chose de, de magique euh, warcraft 3 n'est pas exempt de tout reproche bien sûr mais c'est vraiment là dessus j'ai je... vraiment beaucoup aimé warcraft 3 et euh, même si parfois bien sûr war 3 aussi fait des simplicités euh, honnêtement je trouve que ce qui est aussi intéressant c'est qu'on n'a pas un seul héros on suit pas un seul héros on suit plusieurs héros et ça je trouve ça vraiment très très cool. On a Arthas bien sûr, mais il euh, y a Thrall, il y a Jaina, il y a Tyrande. Ensuite il y a Maiev, donc t'as à la fois un perso sur lequel tu prends le temps de t'attacher, en même temps il y a des nouveaux qui arrivent. Et au final le point de vue est multiple et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, sans, sans pour autant perdre euh, le joueur. Et C'était assez peu commun pour l'époque, je dirais. C'était assez peu commun. Donc euh, franchement là-dessus j'ai vraiment, vraiment kiffé. Par exemple Starcraft c'est Raynor, on suit vraiment beaucoup Raynor. Alors bien sûr il y en a d'autres, mais Raynor est présent à chaque campagne en fait. Dans SC1, dans, dans pas euh, Brodoir, mais dans SC1. Même dans Boudoir, il, est, il est un peu là aussi partout. Et encore merci pour les histoires et les techs de nous partager. Bien pas de soucis, merci à toi. Euh, alors, est-ce qu'il y aura une vidéo sur les potentielles prochaines classes de WoW, notamment concernant le Blade Master Je crois que j'avais répondu. Je suis un peu con parce que j'avais répondu. Euh... <rire> je suis trop con. Euh, mais oui, oui, oui, oui, c'est prévu. C'est juste que bah des... en fait, il y a d'autres projets qui arrivent et du coup je je les mets en priorité mais oui j'ai prévu de, de faire la, la dernière vidéo sur les classes euh, peut-être qu'il y en aura d'autres mais j'avais vraiment vu ça comme une trilogie c'est-à-dire débunkage et présenta présentation et débunkage l'ordre est important présentation et débunkage des classes euh, l'ESP et ensuite vraiment des classes à part parce que parfois les gens confondent classe ESP je trouve vraiment en termes de possibilités euh, donc voilà que penses-tu de, que Deathwing sortira sur Rose euh, tu as raté un épisode je crois oui il est sorti GG plus 1, bien merci, gentil. Euh, alors, salut Malga, ma question se porte sur les extensions BFA et SL, vas-tu refaire en entier ces extensions avec Eva, dépendant du temps qui sera passé après les créations et lancement des vidéos lore sur WoW des Légions euh, C'est une très bonne question, alors je pense que de toute façon là on se planifie pour euh, plusieurs années mais euh, je pense que oui, il faudra quand même qu'on s'y arme plan... parce que souvent en fait, le problème c'est de rester sur ses acquis et de se dire ah oh, bah je l'ai déjà fait donc je sais. Et en fait, non, on redécouvre des choses, il y a des choses a pas, sur lesquelles on n'avait pas forcément... Il faut parfois une deuxième lecture aussi haute, donc euh, je pense qu'on les refera. Je pense qu'on les refera, ouais. Surtout que j'avais pas tout fait non plus sur, sur BFA et, et, et Shadowlands, bah, c'est en ce moment. Mais c'est vrai que BFA, par exemple, il y a des petits trucs que je pas forcément euh, beaucoup... Euh, je pas fait plus que ça, euh, notamment Najatar. je n'ai pas fait le raid par exemple, Najatard. Hein, Mais oui oui, oui, oui, je pense qu'on refera tout. Euh, alors Flo, bonjour à toi, comment vois-tu l'avenir d'acheter Bon ça j'ai déjà répondu, en termes de nombre de joueurs, popularité, etc. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment par contre le nombre de joueurs euh, véritables qu'il y a sur Heroes. Euh, tellement tout le monde tape sur Heroes en disant il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, que les joueurs se convainquent eux-mêmes qu'il n'y a personne sur le jeu. Euh, alors qu'en fait, il bah, y a du monde. <rire> c'est juste que c'est pas le jeu où vous allez avoir des, des, des, des trucs tous les jours. Donc euh, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs alors qu'en fait il y en a beaucoup. Enfin, il y en a plus que ce que les gens pensent. Est-ce que la Red de l'e-sport par Blizzard a fait chuter le nombre de joueurs Oui, ça c'est sûr. Le jeu va-t-il stagner, remonter petit à petit ou bien s'effriter Bon ça je suis pas devin, hein, je peux pas savoir. Le jeu est vraiment bien, j'ai l'impression qu'avec un peu de marketing il pourrait être beaucoup plus populaire mais Blizzard ne le met pas du tout en avant, il le délaisse complètement. Euh, oui, puisqu'ils allouent les... leur budget sur leur vache à lait, WoW principalement. Mais même sur ces jeux-là, Blizzard est pas très bon. Enfin, c'est soit des génies, soit des merdes hein, en fait en, en com. C'est Soit ils font des, des coups de maître, je pense à WoW classique par exemple, soit euh, ils sont dégueulasses, je pense à WoW classique, non, je... <rire> non mais ils sont, ils sont capables du meilleur comme du pire, c'est ça qui est intéressant avec Blizzard. <rire> euh, voilà, force à toi de mettre Merci beaucoup. Euh, salut Malga, merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir de les regarder. J'aime tout particulièrement tes vidéos de lore, qu'elles vont loin dans le détail. Ma question est en rapport avec ça. Combien de temps te prend la préparation d'une vidéo de lore Warcraft, Starcraft, Diablo, qui est ton processus créatif Alors ça dépend. Déjà, celle sur Warcraft, je suis souvent aidé par Eva. Euh, celle sur Diablo et, et Starcraft, je lui demande quand même un petit peu son avis quand j'ai fini un peu le, la, la, la préparation haute euh, ou des points voilà dans la manière de narrer l'histoire ou jouer avec lui avoir son, son avis mais devenu assez précieux finalement euh, son avis je parle n'imaginez enfin. pas de, de, de fanfic <rire> mais euh, j'ai c'est Concer... très difficile encore une fois là, ça dépend des vidéos par exemple une, une, crée, une critique de, de cinématique ça va me prend beaucoup moins de temps euh, généralement j'en parle un petit peu avec Eva aussi pour avoir euh, un autre point de vue sur euh, sur sur euh, parce que moi moi souvent j'ai des vidéos j'ai des, des idées assez arrêtées sur certains trucs mais euh, bah ça nous permet d'avoir un deuxième un petit peu de point de vue et de se de, de se confronter à ça et de voir un petit peu s'il y a des choses qui, qui ont pu manquer histoire que la vidéo soit plus qualitative je dirais mais euh, globalement c'est surtout sur warcraft où on bosse avec Eva mais du coup euh, bah, on bosse beaucoup beaucoup beaucoup starcraft diablo c'est aussi pour ça que je fais peut-être un peu plus de vidéos Warcraft, parce que bah, il fait un gros boulot, enfin il me, il m'aide en faisant le travail un peu de préparatoire euh, que je dois faire sur Starcraft et Diablo, donc forcément ça me prend plus de temps à faire une vidéo Starcraft Diablo, mais d'un autre côté Warcraft, les vidéos qu que je fais sont souvent des très grosses vidéos, donc celles-là vont me prendre des semaines, des mois parfois, quand je veux vraiment mettre la forme par exemple sur les extensions, euh, mais pff, ça dépend, vraiment ça dépend, des fois ça peut me prendre une journée. Il y a des vidéos qui m'ont pris une journée, euh, parfois en fait, euh, bah, ça passe par du stream, vraiment pas vidéo sur euh, la déchéance des nains. Typiquement, c'est pas une vidéo. au Départ, j'avais prévu de faire, ça, c'est venu un peu comme ça en fait. J'en ai on avait parlé d'un sujet euh, comme ça sur une soirée euh, lore avec Eva. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai sorti un truc et je me suis dit putain, mais tu sais de fil en aiguille, tu arrives à un truc et tu fais mais attendez, mais en fait ça, ça aurait dû être les nains en fait, et ça, ça aurait dû être les nains, puis on commence à échanger avec les viewers, avec Eva et tout. Puis, et là, je me dis putain, mais c'est vraiment horrible en fait. et tu... J'ai une idée, je me la note, maintenant j'ai des... des petits post-it donc je me note mes petites idées euh, parfois. Parce que sinon j'oublie, j'ai plein d'idées donc j'oublie des trucs. Mais, euh... mais donc voilà, Donc des fois ça prend, par exemple la vidéo sur les... sur les nains je peux pas vraiment la calculer mais en tout cas la préparation de la vidéo m'a pris une journée, une journée quasi entière. Oh là. Et du coup je compte pas le moment où on en a parlé en stream, où on a mis des heures un petit peu à, à revenir dessus ensuite euh, voir deux trois trucs euh, supplémentaires mais vraiment création de tout ce que vous avez sur le vraiment les visuels la prise de notes et autres c'est ça m'a pris une journée le choix des images aussi la plupart des gens je sais l'écoute mais euh, les images je, elles sont pas là par hasard je suis pas en mode pique-nique douille allez hop c'est toi les images je les sélectionne et souvent je demande à Eva d'ailleurs parfois ou à Rikin euh, Arakin s'occupe la plupart des colorisations, des, des, des, des images qui sont en noir et blanc, bah souvent euh, elle les colorise et vous n'allez pas les voir euh, très vite ou vous ne les regardez même pas, mais euh, le choix des images est pour moi super important, vraiment super important pour le fluidif, fluidifier le récit en mode bah, vous avez vraiment une accroche visuelle et que ce soit plus simple pour la compréhension et autres. Et, autre. et j'essaye aussi de romancer un petit peu le, le, le propos et donc euh, c'est pour ça que j'évite les modèles wo que je trouve dégueulasse. <rire> Donc ça me prend plus de temps de... aussi à faire ça euh, Alors, salut Malga, merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir je, je vais plus noter les... enfin je vais plus dire les noms, comme ça j'évite de détruire vos, vos pseudos et, euh, et en plus ça me prendra un peu moins de temps Parce que là je sens qu'il y a encore beaucoup beaucoup de questions euh, Salut Malga, merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir de les regarder, merci beaucoup J'aime tout particulièrement tes vidéos de l'or. <rire> ah merde, mais c'est la même question en fait euh, Donc voilà, je pense... Euh... et quel est mon processus créatif Mon processus créatif c'est un sujet Parfois le sujet est établi en avance, parfois non. Il est un petit peu improvisé, genre par exemple la vidéo sur les nains. Euh, ensuite il va y avoir de la recherche. Ensuite sélection des images. Je vais sélectionner les images et il va y avoir de la recherche en même temps sur la prise de notes. Puisqu'en fait chaque image sur Xplit me permet aussi d'avoir une mini prise de notes. Et euh, bah ensuite il y a le tournage. Ensuite il y a l'export sur YouTube. Ensuite, il euh, y a tout ce qui est description, titre, tout ça, tout ça que je déteste, qui est très, très chiant. Il euh, y a également la miniature, qui est souvent pas de moi d'ailleurs, <rire> et, euh, et ensuite bah, la publication, tout simplement. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors, selon toi, si tu étais un héros, si tu étais un héros IRL, tu serais lequel pff, je, je sais pas du tout. Euh, pff, ça a rien. <rire> je sais pas. Je sais pas. Je serais le, le, je serais le mec euh, qui scie du bois sur Valmodi, voilà. <rire> Quelle est ta coupe de cheveux préférée Mais il a pas déjà posé, non Ah bah c'est chauve. Hein. Très pratique. Alors salut malga, comment suis-tu Du spécialiste euh, de l'or pyromancier qui joue au lendemain, passe du gars qui pleurait dans la cinématique, que j'adore Alors je sais même pas qui c'est spécialiste de l'ordre pyromancer. Au départ je me suis dit, putain c'est une question sur un MOBA que je connais pas ou un MMO je sais... <rire> euh, c'est du gars qui pleurait dans la cinématique de Shadowlands disant qu'il avait vu juste dans une réaction vidéo à quelqu'un... Ah, attends, putain, je... la... il faut les virgules et tout ça a le texte c'est achevement bien... Qu'est-ce que c'est du spécialiste de leur pyromancer qui du jour au lendemain passe du gars qui pleurait devant la cinématique de Shadowlands en disant qu'il avait vu juste dans une réaction vidéo à quelqu'un qui devient un des plus grands haters de WoW en disant presque à chacun de ses messages sur Twitter que le jeu est de la merde, que FF10 c'est 10 fois meilleur. Ça n'a même pas été progressif son, son affaire. Sur lui, le, le leur est mauvais depuis deux extensions. Pff, je sais que les Américains en ce moment, ils sont vraiment... Enfin pas que les Américains d'ailleurs, hein, même, même nous en, en Europe et en France, on est très très négatif, notamment sur WoW, on est extrêmement négatif. Euh, mais ouais, je sais que les, les, les Youtubers euh, inter, là en ce moment, c'est... Euh, ils ont pris les armes et ils tirent sur la foule, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je peux dire Moi-même j'ai eu une phase où j'aimais pas WoW et j'en avais parlé sur Twitter, il euh, y a eu une phase où j'ai arrêté WoW, hein, Burning Crusade j'ai arrêté parce que je trouvais que l'histoire devenait nulle à chier, hein, euh, euh, du coup j'ai arrêté. Alors euh, bah, j'étais pas youtuber donc c'est très difficile de le dire mais honnêtement c'est simple, regardez, je peux, je peux vous donner un exemple que j'ai fait c'est Overwatch, Overwatch ça n'avançait pas ça me saoulait, du coup j'ai arrêté. Est-ce que j'ai été faire des tweets, est-ce que j'étais faire des vidéos, j'arrête Overwatch, ça casse les couilles Non. Donc moi personnellement, bien sûr faire une vidéo en mode bah, tu, que tu expliques pourquoi t'en as marre et pourquoi t'arrêtes, ok. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle c'est devenu un marché de cracher sur le jeu parce qu'il y a, y a une, grosse une grosse partie de la communauté qui joue à WoW depuis, des long depuis longtemps et qui j'ai l'impression se lasse. Et euh, du coup, bah, ils en ont marre et ils ont l'impression que c'est le jeu qui a... Ils ont l'impression en fait que c'est la faute du jeu alors que c'est potentiellement eux qui n'ont juste plus le temps, plus l'envie, ou qui sont juste lassés, qui devraient passer à autre chose. Et euh, Eva d'ailleurs, un, une image là-dessus qui est drôle, c'est euh, le mec qui a cassé avec sa, son ex, mais qui parle toujours en mal de son ex, mais qui veut quand même la revoir, etc. C'est un peu ça, il y, y a une partie des joueurs de WoW qui comportent comme ça, et les streamers, bah, après les streamers, ce qui est encore plus vicieux, c'est que c'est l'occasion pour eux aussi de faire des vues, donc euh, ils en profitent, ils tapent, ensuite ils continuent de taper, etc. Donc qu'est-ce que j'en pense bah, Je pense que c'est de la merde. Si vous aimez plus un jeu, bah, arrêtez-y. Arrêtez et je trouve que c'est extrêmement vicieux et toxique d'aller sur des, des, des sites d'actu sur un jeu que vous détestez juste pour cracher votre haine dessus. Moi par exemple, bah, j'ai arrêté World of Warcraft. Euh, je n'allais pas pour autant sur Jeep, sur euh, Mamie Twink, sur Millennium pour aller cracher ma haine sur, sur World of Warcraft. Alors que pourtant, vraiment il y a une période où je, je détestais Blizzard. Je déteste et je parle bien Blizzard parce que j'étais pas suffisamment con pour penser que c'était que Activision. Désolé, hein, mais euh, parce que ça c'est récent aussi. Hein, la haine sur Activision, hein, c est, c est, c est, c est, il faut, il faut qu'on qu trouve un responsable. Ça peut pas être Blizzard, donc c'est forcément Activision. Ça c'est génial aussi. Le manichéisme, enfin, incroyable. Mais euh... Blizzard les gentils, Activision les méchants, non, ça marche pas comme ça le monde. Hein. Et euh, du coup, bah qu'est-ce que, enfin franchement. Si le temps investi en haine et en crachat pur était, était mis plutôt que sur quelque chose de constructif, par exemple, bah, si quelqu'un découvre FF et trouve FF mieux, n'hésitez pas à dire que Final Fantasy c'est trop bien. Mais un compliment, c'est pas euh, « Oh là là, FF c'est trop bien parce que oh, c'est de la merde !» Non, ça c'est juste être con ça. Si vous aimez Final Fantasy, chérissez Final Fantasy en fait, et basta. Et si vous trouvez votre bonheur ailleurs, bah, tant mieux, tant mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de revenir sur les jeux et emmerder ceux qui aiment le jeu en fait. Et euh, après, concernant, le, concernant le, le lore qui est mauvais depuis deux extensions et autres, moi personnellement, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que la plupart de ces personnes-là considèrent que le lore récent est nul, mais que le lore du début de World of Warcraft était incroyable, était formidable. Et ce qui me fait extrêmement délirer, et ce pas que les youtubers, ça, hein, je le vois aussi dans la communauté FR et même Inter, euh, si les, ces personnes là appliquaient le, le même spectre le même, euh, la même analyse, le, les mêmes critères sur les premières extensions je pense qu'ils con, concluraient que, de manière objective hein, bien sûr ils il concluraient que c'est de la merde le problème c'est que on est dans, dans du romantisme on est dans du, on est dans du fleur de peau on n'est pas, pas dans de la réflexion on est dans de la passion donc on a adoré le jeu parce qu'il nous a bercé notre enfance à une époque où on ne faisait pas forcément attention à tous les problèmes du coup c'était trop bien alors qu'en fait c'était pas si bien que ça et aujourd'hui il y a la lassitude il y a le... bah c'est la lassitude quoi j'en ai marre tout simplement et en plus de ça il y a plus de connexion on va dire à des sites d'actualité et autres et plus de, de, de recul sur ce qui peut arriver et, et aussi un manque de patience sur le contenu et autres du coup ça, crée de la, ça engendre de la frustration et ce qui me fait rire c'est que potentiellement il y a des gens qui m'ont insulté sur ma chaîne, euh, je les vois parfois sur des commentaires, des gens qui ont détesté parce que moi je mettais des coups de poing un petit peu sur certains trucs qui n'allaient pas euh, faits par Blizzard et qui me tapaient dedans en mode euh, t'es qu'un con, un euh, hitter et maintenant c'est les mêmes personnes qui viennent euh, me dire que je suis un vendu d'Activision parce que je défends Blizzard sur des trucs. Moi je pense que ce qui est important c'est d'être juste, euh, typiquement il n'y a pas une extension Enfin, c'est pas parce que vous aimez, déjà c'est pas parce que vous entendez des gens dire que cette extension est bien, qu'elle est forcément bien et inversement c'est pas parce que vous entendez des gens dire qu'elle est mauvaise, qu'elle est forcément mauvaise la plupart des gens ne se penchent même pas sur le sujet, la plupart des gens ne suivent le lore que par cinématique et en plus de ça, la plupart euh, des gens, enfin il y en a beaucoup qui suivent un avis, genre c'est la mode de taper donc faut taper et le troisième point que j'ai oublié euh, bah je sais plus <rire> mais euh, globalement, genre encore une fois, tout est une question de... Si, si, si vraiment, l'histoire ne vous plaît plus, bah c'est pas grave, arrêtez. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde et souvent quand tu écoutes les arguments, bah ils sont pas bons en fait. Soit il manque des infos, euh, soit euh, il ouais, y a des, des passages manquants, soit ça s'est construit, la base de l'argumentaire s'est construit sur des choses fausses. Donc euh, derrière, ça marche pas. Je vois souvent les gens qui critiquent BFA par exemple, et euh, en disant qu'il y a des incohérences, ce qui est vrai, généralement pointent pas le bon sujet ils vont dire que c'est Sylvanas, ils vont dire que c'est dieu très ancien alors que ça pour le coup c'est très bien respecté et les incohérences au final ils les voient pas donc euh, c'est... on en parlera un jour <rire> donc euh, ça me fait un petit peu rire je sais ça fait arrogant mais ça, ça me fait rire ce genre de choses et euh, je voulais dire un truc mais je sais plus et euh, ouais pff, je sais plus ce que je voulais dire Putain, ça me fait chier parce que ça je vais m'en vouloir je vais m'en vouloir parce que je m'en rappelle plus Mais après ouais, le problème aussi c'est que bah, les gens euh, suivent des trucs, quand ça, quand ça quand ça, critique et tout, si jamais vous en avez, enfin, c'est plus facile de taper sans vraiment vérifier, je le vois beaucoup avec les affaires concernant Blizzard à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas, oui c'est bon, qui ne prennent pas le temps, et surtout moi je trouve que ce qui est important c'est d'être juste, c'est un de mes principes de vie on va dire, d'être juste. Et du coup, bah, tu peux taper sur quelqu'un. Quand je parle taper sur quelqu'un, c'est pas taper physiquement sur quelqu'un, ça c'est pas bien, c'est interdit aussi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dois dire que ça c'est pas bien, il faut bétonner ton. Enfin, il faut argumenter. Des fois, c'est juste, bah moi je n'aime pas. Mais si t'aimes pas, bah t'es pas obligé de cracher dessus. Tu dis, bah j'aime pas, et voilà. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, c'est très facile de taper sans argument. Et parfois, les arguments sont complètement bancals. Et en fait, il faut être juste. Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc, il faut apporter de la nuance. Et par exemple, moi je suis le premier à dire que War 3 Reforge a des problèmes, mais le nombre de gens qui disent des trucs sur War 3 Forge qui sont pas vrais, pareil sur, sur BFA par exemple, beaucoup de gens disent oui, le lore c'est de la merde, etc. Et tu, tu dis bah vas-y, dis-moi ce qui va pas. Et en fait, bah, je vois que la plupart des gens quand ils disent bah ça ça va pas, ça ça va pas, ça va pas, c'est soit ils ont oublié ce qu'il y avait avant, soit euh, du coup moi je veux bien, je veux bien que quelqu'un tape en disant mais il faut de l'argument euh, solide derrière. Alors parfois, on bah, ne peut pas vraiment... Euh, si si c'est que du ressenti, bon bah voilà, si le mec dit bah j'aime pas trop Shadowlands parce que bon bah le monde des morts ça m'attache ça ça, ça pas, bah oui, là c'est... Je ne peux rien répondre à ça, bah oui, pas de problème, c'est compréhensible. Mais si c'est... Euh, Sylvanas c'est incohérente, bah là mon coco, accroche-toi quoi, parce que c'est pas vrai. Donc euh, il faut être juste dans ses propos, vous pouvez ne pas aimer des trucs, mais il faut être juste. Parfois il y a du positif, parfois il y a du négatif, euh, mais dire que tout est de la merde ou tout est trop bien, c'est rarement vrai. Alors, euh, salut malga, merci pour tes vidéos, as-tu déjà eu des cheveux Oui, photo please, euh, bah, j'en ai déjà mis sur Twitter, euh, j'en remettrai peut-être, mais euh, bah, faut suivre. Et en plus il euh, y a une vidéo sur la chaîne YouTube que tu n'as probablement pas vue, où je me fais couper mes cheveux d'ailleurs. Arrives-tu à vivre ta passion euh, Oui, sur, euh, sur Twitch, grâce aux abonnements, merci à vous. Est-ce que tu mouilles ta brosse à dents avant ou après un mille euh, Je la mouille avant, parce qu'il faut la laver. C'est important. Plein de bactéries qui peuvent se mettre. Donc C'est important de la, la laver un minimum avant. <rire> euh, est-ce que la QM, comme on le connaît sur Shotsh, a réellement sa place dans un jeu compétitif est que la, Si la question est, est-ce que la QM est compétitive Non. Est-ce que la QM a sa place, pour réellement sa place dans un jeu compétitif bah, En fait, ça permet déjà de prendre du fun. Et beaucoup de gens ont commencé par la QM avant de faire de la classée. donc Oui. Oui. Est-ce que tu trouves que la bande mon woo est toujours justifiée de nos jours <rire> Ah, c'est une question c'est marrante, parce que quand je jouais à Burning Crusade, euh, avec les potes, euh, avec mes potes euh, de l'époque, on se disait euh, « oh, un jour, ça va passer en free-to-play <rire> » Qu'est-ce que je rigole aujourd'hui quand je vois des joueurs dire ça. Je suis en mode ouais, ouais. « ABC », je disais ça. Hein. Il, y a, il y a plus de 10 ans, je disais ça. Donc, euh, notre... Comme euh, il y a plus de 10 ans, je voyais des gens dire euh, « Woe est mort !» Fin vanilla, il y avait déjà des gens qui disaient « Woe est mort <rire> !» Et à chaque extension t'as des gens qui disent mort Donc la prochaine aussi il y aura des gens qui diront mort Un jeu que tu attends énormément euh, Diablo 4 et Total Warhammer 3 Voilà. <rire> euh, alors nous sommes sans nouvelles de Martine, est-ce qu'elle va bien Oui elle va bien, plus sérieusement vu que l'arrivée de Reinhardt a l'air d'être quasi impossible dans la, plus la sortie des derniers skis d'Overwatch de Lorsque tu avais te crafté dans ta tête de potentiel gameplay qu'il aurait pu avoir la compétence et tout euh, Bah je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les persos que j'attendais d'Overwatch d'ailleurs mais euh, pff, ouais, après je voyais euh, surtout qu'ils ont dit que ça ressemblait à Varian, mais en vrai en dehors du A de Varian, je trouve que ça n'a rien à voir avec Varian perso. Bah le en skillshot avec stun contre un mur, je trouve ça vraiment trop cool. Euh, la barrière c'est dur à à designer, je pense, mais c'est vraiment cool aussi. Faudrait voir un peu comment ça comment ça fonctionne, le mur on va dire, vers le, le bouclier. Euh, mais ouais, je pense je pense honnêtement que c'est quand ils ont dit euh, ouais c'est dur un petit peu. J'étais pas du tout d'accord avec eux. Je <rire> pense vraiment que le perso est quand même. serait un kiff absolu sur Heroes. Même si bien sûr il y a quelques mécaniques en commun, mais euh, je veux dire. Si pour eux le A c'est pareil que le espèce de E de Reynard là, le Croc du Lion aussi, enfin désolé mais dans ce cas il euh, y a plein de spells qui sont pareils que dans, dans le jeu et pourtant euh, personne n'en fait tout un foin quoi. Vous allez me dire bah donne-nous un exemple, je sais pas, euh... La Gravitobombe de Gazleux avec euh, l'orba Graviton de Zaharia, et en plus ils ont quasiment le même nom en plus. Ah sur le papier c'est un truc qui ramène des gars donc euh, tu peux tout à fait changer le, la mécanique et euh, bah, je suis désolé mais le Z d'Imperius c'est le même truc que le Advarian hein et personne n'en fait tout un foin hein donc faut arrêter les conneries hein tu mets un petit affichage différent et basta. Alors salut Malga merci de nous proposer cette FAQ Concernant un quel type de mécanique aimerais-tu avoir apparaître sur ShotS aussi bien que sur des persos, des maps ou comme de, de, des modes de jeu euh, pff, les maps je pense que beaucoup de gens veulent des maps mais en vrai les maps ça demande beaucoup de temps et souvent la map en plus elle est pas terrible. Vous allez me dire alterac, ouais ok alterac c'est un contre exemple mais... mais genre la plupart des maps sont pas terribles et on a enfin des nouvelles maps sont pas forcément terribles et euh, ça demande beaucoup de temps à équilibrer haut donc c'est beaucoup de temps perdu sur euh, pour faire d'autres choses donc plutôt, moi je préférerais voir des rework de maps qui sont pas compétitives je préférerais ça comme par exemple Blackheart b ou menace nucléaire, menace nucléaire il y a vraiment des trucs à faire dessus ont Ils Fait des trucs sympas, mais ils ont pas été assez loin donc euh, moi je préfère qu'ils reworkent des maps plutôt que mais oui, bien sûr. Le, le joueur un peu casu, il voit une nouvelle map, ah, c'est trop bien, mais en vrai, non, je suis désolé. Et tous ceux qui disent, ah oh, minanté, bah ben ouais, mais non, enfin, par exemple, là pour moi, vous, vous donnez un mauvais exemple, <rire> mais euh, en fait, une nouvelle map c'est bien, ça fait parler, mais en fait, si c'est de la merde, euh, bah, c'est de la merde. Donc, euh, est-ce que tu veux de la merde? Non, est-ce que tu aimerais qu'on t'offre de la merde à Noël? Non. Je veux dire, c'est comme si je vous disiez Ah, j'aimerais bien avoir un cadeau. Tu préfères euh, pas avoir de cadeau ou euh, que je t'offre un cadeau Tu l'ouvres et, et tu vois une grosse bouse Bah, je suis pas sûr que ce soit. Je préfère ne pas avoir de cadeau, personnellement. Donc, euh, je préfère des reworks. Je préfère que le, le travail soit investi sur vraiment du vrai résultat. Et notamment des reworks de map. Et quel type de mécanique j'aimerais voir apparaître sur Heroes Pff, Là, dit comme ça, tu me prends de court honnêtement. Et j'ai pas envie de prendre trop de temps sur la question. Donc, euh... quelle mécanique sur Heroes il y a des mécaniques sympas d'autres de, de, MOBA qui sont, qui sont vraiment pas mal. Je pense à Battle Riot avec des, des trucs assez sympas à faire. Euh... Une mécanique pure qu'il n'y a pas forcément dans Heroes. Putain, comme ça j'ai pas d'idée, je suis désolé. Comme ça j'ai vraiment pas d'idée, je suis vraiment désolé. Parce que je suis sûr en plus que je pourrais en stream répondre à ça, mais là de tête comme ça, c'est avec le temps en plus derrière, je, je sais pas, je sais pas du tout. Mais il y a plein de trucs, il y a toujours à apprendre des autres. Donc, euh, je suis sûr qu'il y a des mécaniques assez intéressantes. Ouais, les les murs, en vrai, le mur façon Brome ou Yazuo et tout, ça, ça serait cool. De toute façon Reinhardt, comme ça, ouais, on vient de parler de Reinhardt, voilà. Ça, c'est pas mal, j'aimerais bien. Mais c'est très très fort, donc faut, faut, faut voir le, le juste équilibrage. Deuxièmement, ne pense pas qu'il pourrait être intéressant que les victoires d'affilée soient mieux valorisées qu'actuellement contre des aléas du matchmaking FK qui tombent des fois des séries de 5 Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, trois victoires d'affilée pourraient donner un petit peu plus de points. Pas énormément, mais ça pourrait être intéressant. Après, dans les faits, ça le fait, parce que plus tu gagnes, plus tu montes en elo Donc, sur le papier, tu gagnes plus de points. Donc, sur le papier, c'est déjà le cas. Mais peut-être un peu plus mettre en avant la série de victoires, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas faire ça aussi pour la série de défaites Et ça, je suis pas sûr qu'on ait envie. Alors, tu penses pas qu'il faudrait mieux pénaliser les ou pour le responsable, mais aussi atténuer la perte de points sur une game AFK Mais ça, ils en avaient parlé en plus, et ça n'a jamais été fait. Il faudrait, faudrait limite aller sur Reddit et le réactualiser de manière euh, posée, hein, pas d'insultes, tout ça, tout ça. Mais euh, clairement, clairement ça, ça je suis d'accord Un hein. mec AFK c'est chiant Après attention parce que si vous avez beaucoup d'AFK dans vos games Remettez-vous en question parce que si vous insultez les gens Il euh, y a une résultante qui est souvent l'AFK euh, Donc euh, bah moi des AFK j'en croise pas tant que ça Et vous pouvez quand même gagner avec un bot aussi hein. ça, ça nous est tous déjà arrivé Donc euh, c'est très frustrant Et je suis d'accord que perdre moins de points à cause d'un AFK Ce serait bien Mais euh... Le problème c'est que c'est un système qui peut être abusé aussi je pense, je sais pas trop comment mais tous les systèmes s'abusent de toute façon Donc euh, faut voir, faut voir, faut voir. Est-ce que tu peux mettre à jour la vidéo sur les pires ultimes d'Heroes Avec cette vidéo que je t'ai découvert, je suis nostalgique. <rire> faudrait que je le fasse en vrai, faudrait que je le fasse, mais je t'avoue que c'est pas du tout. En plus c'est l'une de mes vidéos qui a le plus marché mais. Pff, je trouve, je trouve en vrai, je trouve pas que ce soit du contenu incroyable, personnellement. J'avais fait ça pour rigoler, parce que j'étais dans l'humeur à le faire, mais euh... C'était une période où je, mes vidéos marchaient moins, donc je me suis dit, vas-y, je vais regarder, si je fais une vidéo putaclic, est-ce que ça marche Spoiler, ça a marché. Mais c'est pas du contenu que je trouve incroyable. Euh, du coup, on m'avait demandé, bah, par exemple, les, les meilleures ultimes, et je trouve que la vidéo des meilleures ultimes est plus dure à faire. Donc, euh, pff, je, je, je dis pas non, mais euh, c'est pas un truc qui me hype. Est-ce qu'on verra Martine au Master's Cash IRL euh, Malheureusement, elle a pas pu venir. Salut Malga, après avoir les différentes compétitions ENA et le Fishball, quelle scène t'a donné le plus de frissons euh, Personnellement, j'aime bien toutes les scènes il y a toujours des choses à prendre, euh, la Chine c'est extrêmement agressif, l'Europe c'est très tactique, la Corée c'est un mélange un peu entre l'Europe le, et la Chine, et les NA c'est très, très cheesy, donc je trouve que les 4 scènes ont des choses intéressantes à apporter, maintenant NA, notamment la CCL, je ne trouve... enfin, suis pas très fan de la CCL, le format m'énerve en fait, genre le fait de draft, de... Que, que ce soit des, des structures qui draftent, les joueurs c'est cool pour les structures, mais pour les joueurs bah, ça fait que c'est pas une équipe euh, qu'ils ont choisi eux et du coup ça peut être très frustrant pour eux comme pour nous de voir des joueurs qui n'ont qu pas spécialement envie de jouer en fait ou qui s'éclatent pas et si tu t'éclates pas ça se sent aussi donc.. Euh... <coughs> Quelle scène m'a donné plus de frissons L'Europe et la Corée. Et à l'heure actuelle la Corée joue beaucoup avec la Chine, de toute façon ils sont très très liés ensemble, donc euh, je dirais euh, Asie et, et EU. Et les deux, c'est pas, pas vraiment la même chose que t'attends des deux, donc euh, ça dépend. Après, euh, NA moins, mais il y a quand même des choses intéressantes. Quel est pour toi à l'heure actuelle le pire ultime dit rose Et comme ETC, comme dit ETC, un petit buff musical, ça te branche. Un buff musical euh, Je suis pas très bon en musique. <rire> mais euh, le pire ultime dit rose Je dirais le couperet. Le couperet de Johanna, je pense. Le pire ultime d'Heroes. Ouais le coup près... Je pense que c'est le coup près de Johanna. Sinon je sais pas trop là de tête comme ça. Faudrait que je me... Souvent quand j'avais fait la vidéo justement ça m'a pris du temps aussi, malgré euh, ce que l'on pourrait croire. Ça m'avait pris du temps parce qu'il faut, il faut essayer d'avoir une approche un peu... Enfin moi j'avais essayé, de... même si c'était mon top, j'avais essayé d'avoir une approche un peu objective en prenant des avis et autres. Et euh, bah, ce qui est bien c'est que les, les, les ultimes que je trouvais vraiment poubelles, ils les ont re rework, notamment le rework euh, de Kerrigan euh, de l'Ultraise qui est vraiment très très bon. Mais pour le coup, ouais, non, le coup près de Johanna, c'était nul, nul avant le, le, la manière, enfin, avant tu le prenais pour le com bon combo, les dégâts, ils ont détruit ça, donc, euh, c'est vraiment pas terrible. Quel est pour toi à l'heure actuelle le pire oh, Oui, non, ça j'ai répondu. Bonjour Malga, avant tout, merci pour ton travail, merci à toi, et merci à vous de le regarder, hein, bien sûr. Je regarde toutes tes vidéos de l'heure et j'essaie de passer sur Alors ça, ça m'étonnerait. Je tous ceux qui viennent me dire, oh, ouais, j'ai regardé toutes les vidéos, je suis désolé, mais je vous crois pas. Je <rire> fais trop de vidéos pour que vous ayez tout regardé. Donc euh, vous avez regardé peut-être beaucoup de vidéos, mais en vrai, dites pas, j'ai regardé toutes tes vidéos. Parce que je vous crois pas. Quand vous me dites ça, je vous crois pas. C'est pas possible. La playlist Warcraft, rien que la playlist Warcraft, je sais que vous avez pas regardé les, les vidéos de Blizzcon de 2016 et 2015. Ou 2016 et 2017. Enfin bon, genre c'est pas vrai. <rire> Donc je vous crois pas. Faut faire les faux soyers de la chaîne, en leur regardera des trucs qui sont même pas dans les playlists parfois. <rire> Donc c'est pas vrai. <rire> du coup, si je peux me permettre de questions. À la vidéo sur MOP Ah vous voyez, hein Vous voyez, il y a beaucoup qui posent la question. Euh, bientôt. Et le dilemme, Warcraft ou Warhammer euh, Les deux. Il n'y a pas de l'un ou l'autre. Les deux ont des choses à apporter. Euh, et les deux m'ont apporté des choses. Et encore, merci à toi. Toujours euh, hâte d'écouter ton contenu. Bah, C'est très gentil. Salut, Malga. Quand le lore pour l'émission Nova Soon TM. Après la vidéo sur Mop. Coucou, Malga. Quand est-ce que je recevrai mon chèque de Modo euh, Tu seras augmenté... Tu seras... Tu auras une augmentation... Euh, tu, Probablement ton salaire s'intripler. triplé Plus sérieusement, plusieurs questions Quels sont les jeux DLC que tu attends le plus euh, Bah Diablo 4 et... Diablo 4 et... Et Total War Warhammer 3 et DLC que j'attends le plus DLC Je sais pas bon, Le problème c'est que là ça fait 17 ans que je suis sur la page Donc j'ai l'impression que Youtube a bugué C'est chiant ça Youtube qui bug, c'est terrible parce que je crois que ça me prend masse euh, Mémoire vive Allez ah, les pubs à la con ah faut que je retrouve, faut que je retrouve. La perte de temps, c'est terrible. Alors, où te vois-tu dans un an, deux ans J'en sais rien. J'avoue que je fais, j'attaque un peu les choses euh, le jour, le jour, ce qui est parfois un problème d'ailleurs. <rire> Mais euh, des projets secrets dans les bacs, bah si sont secrets, je peux pas en parler. Et des projets secrets, en fait, le problème, c'est, c'est pas forcément que j'ai pas de projets. Le problème, c'est plutôt la capacité à les réaliser. Parce que je gagne, malheureusement, encore une fois, je gagne pas assez ma vie pour... Enfin, euh, je, gagne, je gagne ma vie, mais je gagne pas assez pour pouvoir engager. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir faire des montages, avoir des monteurs, parce que j'ai pas le temps de monter, mais avoir des, des monteurs, des, des, des graphistes, etc. pour pouvoir faire des trucs. Mais euh, malheureusement, bah, je n'en ai pas. Donc, c'est euh, des choses qui me plairaient bien. J'aimerais bien aussi traduire mes vidéos, mais c'est toujours compliqué. Parce que bah, je voulais payer des traducteurs, mais il y a eu le changement de manière de trad de YouTube. Aujourd'hui, je sais pas comment on fait. Euh... Du coup, c'est chiant, c'est chiant parce que j'aimerais bien traduire mes vidéos aussi pour les envoyer plus facilement en blizzard. Ça m'évite de d'écrire un feedback, mais euh, voilà. <rire> du coup, je, je sais pas trop. À quand hein, une question pour la champion sur le Lord of Warcraft avec Sam et Eva bah, En fait, c'est un, un projet par exemple que j'ai envie de faire, mais j'ai pas envie de le faire en mode cam à la con dégueulasse. J'aimerais vraiment pouvoir le faire sur, plateau, sur un plateau un jour, mais bah, j'ai pas de plateau donc euh, c'est compliqué aussi à préparer. Il faut que Sam soit dispo, il est rarement dispo donc. Euh... C'est vraiment un projet que j'aimerais faire et qui me tient à cœur. Plein de bisous de ton modo préféré. <rire> Merci à toi Cross, Cross qui est du coup l'un de mes administrateurs de tournoi que je paye, mais je paye pas, un salaire complet, mais je paye pour pour bah, l'Inexus Cup notamment. Donc euh, voilà. <rire> Donc euh, c'est aussi une personne qui contribue à, à du contenu qui peut sortir sur YouTube. Euh, salut Malga, je me demandais si tu avais déjà pensé à créer ton propre euh, C'est parce qu'elle est pas triée, parce que je me disais, mais attends, mais je l'ai lu ça. Alors hop hop hop hop, on remonte, on remonte, on remonte. Ok. Alors, salut malga, sache que j'adore tes vidéos et ton travail, j'ai grâce à toi beaucoup appris sur les animaux Blizzard merci beaucoup, à travers les vidéos d'histoire d'avant, et je passe vite, mais en vrai ça me fait super plaisir, vraiment, c'est super gentil. Et c'est toujours difficile de, de montrer sa reconnaissance aux gens, parce que si tu prends peu de temps, on a l'impression que t'en as rien à foutre, alors que c'est pas vrai. Et si tu prends beaucoup de temps, t'emmerdes les autres qui veulent que ailles avance. Donc <rire> c'est toujours délicat et ça me met toujours un peu mal à l'aise. Même au bout de 6 ans de stream, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Donc merci vraiment de, de, de, de, du fond du cœur de, de votre soutien. Je peux vous dire que ça fait très plaisir. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à retenir un peu plus le négatif que le positif. Mais vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, vraiment. Ça ne sera jamais euh, chiant. <rire> Bonjour Eliane, as-tu des projets sur d'autres jeux que H.E.T.S euh, bah, J'en ai déjà parlé, mais... Après moi j'aime. je joue au jeu que j'ai envie en fait de jouer. Hein. toi tu pas que Blizzard se repose sur ces acquis et n'a pas sorti de jeu depuis l'illustre euh, bah ils ont sorti Heroes, ils ont sorti Overwatch, ils vont sortir Overwatch 2, ils ont annoncé Diablo Immortal, ils ont annoncé Diablo 4, il y aura probablement d'autres jeux mobiles qui vont arriver. Le problème est-ce que c'est pas plutôt. Ils n'ont pas sorti de jeu qui t'intéresse. Parce que souvent c'est ça le truc. On remet pas bien les choses dans le contexte. Et un jeu, euh, ça demande du temps. Et quand on voit la communauté qui est très très très regardante sur la qualité du, du titre et ils ont sorti bon, <rire> en parlant de qualité de titre euh, polémique du coup ils ont probablement une des communautés de passionnés, donc des gens qui les adorent mais en même temps qui les détestent donc euh, on aime bien détester en même temps, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau <rire> euh, du coup c'est vrai que bah, pour Blizzard faut se mettre de leur côté il faut essayer de comprendre un peu que les devs ils veulent, aussi tra... enfin, ils veulent sortir des jeux, mais en même temps ils savent qu'ils vont se prendre une shitstorm. si... Du coup c'est très très... Parfois c'est... Je dis pas hein, il faut, faut dire amen à tout, mais genre c'est par... pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Donc c'est... il faut pas oublier un autre truc, hein. je sais que c'est le moment polémique aussi, mais c'est aussi un petit peu à, la... à cause de cette demande, faut pas oublier que... Beaucoup de gens se disent, ouais, les, Activision, c'est des salauds, etc. Mais et par exemple, si Versailles a sauté, et je connais des gens qui étaient chez Versailles qui ont sauté, donc il euh, y a des gens que je considère vraiment comme des proches, enfin des proches, pas non plus, euh, je veux dire, des, des, des potes, genre, c'est aussi à cause de cette demande communautaire que Versailles a sauté. Il faut en avoir conscience, bien sûr, c'est les actionnaires qui mettent de la pression, du coup, c'est aussi les dirigeants qui, qui ont pris, c'est eux qui ont acté le truc. Mais tu peux pas, un petit peu à l'image des tableaux noirs que je fais par exemple, c'est pas parce qu'un mec vient de se suicider sur, sur, sur une game d'Heroes où il a fait n'importe quoi que c'est forcément que de sa faute. Parfois il y a une dynamique qui a été mauvaise et c'est rarement la faute d'un seul gars. Vraiment, ça peut arriver bien sûr, mais il y a souvent une petite part de responsabilité qui est partagée. Et dans l'affaire... Concernant la disparition de Versailles Il faut bien se rendre compte que les joueurs Ont aussi leur part de responsabilité Cette demande, et cette grogne constante Cette pression mise au dev Cette, euh, cette vague de haine ce... Il y a une espèce de cycle Vicieux Qui s'est mis en branle Il faut, faut, faut vraiment prendre en compte aussi que Par exemple Les joueurs sont en mode Putain on s'emmerde, on, on veut du jeu, on veut du jeu, on veut du jeu Toujours pas de jeu, toujours pas de jeu, toujours pas de jeu bah ça je peux vous dire qu'ils l'ont compris hein. parce que quand ils font sauter Versailles pour pouvoir recruter plus de devs que ce budget là soit alloué au recrutement de devs qui considèrent que Versailles du coup qui était euh, du service après-vente euh, du, du du CM, du communicant et autres considèrent que c'est moins important et qu'il vaut mieux des devs pour pouvoir produire plus de jeux c'est aussi à cause de la communauté quoi et après on peut remettre en question est-ce que vraiment c'est si inutile que ça moi je pense que non mais... Ils ont pris cette somme là pour pouvoir l'investir dans des devs, dans recruter du développeur. Donc euh, ils veulent produire plus de jeux au final. Maintenant est-ce qu'ils se reposent sur, sur leurs acquis Oui et non. Le problème par exemple c'est of Pandaria est un très bon exemple. Euh, Mist of Pandaria est un jeu qui avait.. c'est une extension bien sûr, donc c'est pas un jeu à proprement parler, mais c'est une extension qui a énormément innové, à tel point que beaucoup de joueurs ne se sont pas sentis ne se sont pas sentis représentés dans cette extension. Et c'est là que tu vois qu'en fait le problème il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'un côté si tu fais trop de nouveautés les joueurs ne se reconnaissent pas et vont considérer que c'est pas c'est pas la licence qu'ils connaissent d'un autre côté si tu fais un truc qui est trop copié trop collé à ce qui a pu être fait avant tu es traité de, de feignasse le juste milieu est très très très très difficile et encore une fois on va me dire un ah, grand défenseur bizarre je veux dire mob c'est un super exemple pour vous montrer que les gens parfois ils veulent pas de la nouveauté Parfois ils veulent de l'ancienneté, ils veulent pas bouger. Et tu le vois aussi avec l'extension qui est arrivée après Mr. of D World Warlord of Draenor, on en reparlera aussi de ça. World of Draenor, elle a été extrêmement bien accueillie. Alors que c'était de la merde. Le projet de base est idiot. Idiot. Parce que beaucoup de gens disent oui, c'est la suite de, de Wood qui a pas été. Non, non, non, dès le départ c'était de la merde. Et, euh, et l'annonce de base aurait tous dû vous faire grincer des dents. Et au final elle a été super bien accueillie en mode ça c'est du Warcraft et tout. Wow, wow, wow. Des, des films de gladiateurs donc, euh... il ouais, faut, faut, faut le prendre en compte, ça. Enfin, gros, merci pour tes avis, tes guides, tes vidéos depuis les débuts d'HOTS. Bah, C'est très gentil. Merci à toi, Darkline. Et encore une fois, j'essaye d'être le plus honnête et le plus sincère dans mes réponses. Euh, ne le prenez pas mal. C'est rare. C'est vrai que je passe pour un gros connard de condescendant à certains moments, alors que... Si vous saviez. <rire> si vous saviez à quel point euh, j'ai confiance en moi. Alors, ensuite, euh, excellente nouvelle pour Surfire et toi bah, C'est très gentil. Euh... Et oui, n'hésitez pas à passer euh, Surfire, hein, mon... C'est vrai que je, je, je, je suis pas le mec qui va tout le temps vendre à fond les ballons, etc. Mais bah, sur Fire, c'est euh... ah, j'ai eu, eu que deux partenaires dans ma... mon existence de streamer. Ça a été Rocket et maintenant c'est sur Fire. Donc bah, n'hésitez pas à passer sur la boutique sur Fire avec les liens dans les descriptions et autres. Ou sur le stream, vous avez la commande aussi. cool pour... Il débute sur le marché, mais... Ils sont vraiment très à l'écoute et autres, donc faut vraiment pas hésiter. Et je trouve que franchement qualité/prix, c'est du vraiment. C'est pas, c'est pas bien sûr des produits genre le, le haut, haut, haut, de gamme, mais euh, franchement en termes de qualité/prix, c'est du très positif. J'ai eu l'occasion de voir aussi le matos. Bah déjà ils m'ont envoyé du matos, mais euh, même les joueurs par exemple ont, ont eu de l'équipement sur Fire, sur sur, sur le, le Master Clash. Et euh, par exemple les casques, euh, ils ont tous dit que c'était super et tout. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à aller. Euh, passer et soutenir aussi parce que même pour moi si, si vous passez par le, le lien et autres bah ça me soutient et ça montre aussi qu'il y a un engagement donc merci à vous euh, est ce que tu imagines qu'est ce que tu imaginerais pour avoir qu'artanis <coughs> ou une possible sortie de c'est 10 ça sera compliqué je pense de la sortir mais euh, trop proche d'artanis et Zeratul je pense mais euh, c'est possible quand même mais il faudrait qu'ils voient un, un gameplay peut-être par exemple peut-être plus comment elle s'appelle la.. Celle qui se TP, c'est. Merde. Ah oh, j'ai un trou. Je vais, me faire dé... je vais me faire détruire dans les commentaires. Je suis désolé. Je suis désolé. La Protos femme euh, qui se bat, euh... c'est pas la gardienne, c'est pas l'archiviste, c'est là. La... Ah, je suis dégoûté, je l'ai plus. Mais le problème, c'est que c'est pas Célendis, historiquement, cette, cette classe, donc ce serait plus Talis. Mais euh... C'est pas le prêteur, j'ai oublié le nom de la classe. Mais euh, celle qui espèce de spectre là, là j'ai oublié le nom. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. <rire> Mais euh, non, du coup, Rework Artanis, déjà plus de contrôle sur le A, plus de contrôle sur le passif, plus de... moins de spells débiles, des ultimes, euh, des ultimes euh, vraiment qui, qui, qui comptent. Ce serait des trucs intéressants. Et un perso euh, ouais, moins débile, quoi, juste moins débile, ce serait déjà bien. Euh, salut Malga, quelle personne aurais tu le plus voir arriver dans HOTS J'ai fait des vidéos sur le sujet, euh, sur tous les univers d'ailleurs, Diablo, Overwatch, Starcraft, euh, Warcraft. Et félicitations pour ton nouveau partenariat. Merci beaucoup Coucou Malga, petite question, est-ce qu'on verra plus de jeux de rôle sur ta chaîne euh, Non, enfin, pas plus que... que... D'ailleurs, je suis désolé, il va... il va manquer une VOD, celle de la Taverne. Euh, Avec cet été, bah, j'ai pas eu le temps, j'ai fait beaucoup d'événements et autres, donc j'ai pas eu le temps de... La mettre et du coup le, elle s'est perdue dans les limbes de Twitch et du coup je ne peux plus y avoir accès. Donc euh, je suis assez triste là-dessus et euh, je, je ferai un résumé mais euh, du coup ce, ce morceau-là était été perdu. Euh, du coup petite question, est-ce qu'on verra plus de jeux de rôle sur ta chaîne Bah non, enfin ce sera le, le, le VOD de, de jeux de rôle de, de Warcraft. Je suis assez content quand même, elle fonctionne, bon pas non plus incroyable mais elle fonctionne quand même un petit peu. Donc je, je suis assez content, merci, de, merci à vous, j'espère que c est, c est, ça vous plaît d'ailleurs. Salut Melga, merci pour toutes tes vidéos, et il selon moi des axes sur lesquels Blizzard devrait travailler afin d'attirer davantage de joueurs sur HOTS oh, C'est facile hein, sur HOTS, hein, pour le coup, euh, c'est de la com, hein, c'est surtout de la com en vrai, hein, parce que le travail il est, il est là, hein, genre le jeu est bon, hein. c'est surtout de la com, hein, de la visibilité pour le jeu, de la sortie de perso et autres. Il a un, un éditeur de map par exemple et une section spéciale de QM pour jouer non. non, ça, ça divise encore plus les joueurs, ça. moi j'aime pas ça. moi. Parce que ça divise encore plus les joueurs. Ils vont dans plein de modes différents, du coup ils ont le sentiment qu'il y a moins de joueurs, parce que leur, leur, les délais d'attente sont plus longs, ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs. C'est pas parce que le temps d'attente est long qu'il n'y a pas de joueurs, c'est même parfois l'inverse. Sur LoL, vous attendez très longtemps pour des noms classés et autres, alors qu'en fait, il bah, y a beaucoup de joueurs. <rire> Mais c'est parce que ça dépend du matchmaking, et ça c'est pas pareil en fait. Mais euh, parfois vous pouvez trouver une game très vite et il y a peu de joueurs, parce que bah, justement le matchmaking il vous met direct, il cherche pas à faire une, un, un match équilibré. Donc ça, ça veut rien dire. Euh, et du coup, non, je pense pas qu'un éditeur de map soit bien. Surtout que bah, c'est toujours problématique, un éditeur de map, puisque tu as plein de gens qui créent des trucs. <rire> en termes de droits, c'est toujours compliqué. Mais c'est surtout, bah, créer les créations de la communauté, ça divise énormément les joueurs. Donc, pas fan. Pas fan de ça. Euh, la bise à Martine. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils font que de la rame maintenant, en Brawl. Parce que c'est une grosse demande des joueurs. Et il y a plus de joueurs qui jouent pour la rame que pour le reste. Donc, ils ont mis la rame en fond. Projet que t'aimerais le plus mettre en place c'est dur à dire. Euh, des projets en physique. Des interviews. Enfin, des. Par exemple, question pour un champion en physique. Euh, des LAN, des events en physique. J'adore tout ce qui est en physique. <rire> non mais c'est vraiment incroyable. Quand t'as as du public et tout, c'est vraiment génial. Ta plus grosse dé dé déception dans ton aventure YouTube Twitch. Alors ça, je, je peux vous le dire en e-sport sur Heroes. Ça a été la Dreamhack 2016. La Dreamhack Tour 2016. Euh, je, suis, euh, je suis dans un enturon je suis de Tour. Et euh, j'ai commenté la Dreamhack pour Heroes, ça se passait le vendredi, vu que le samedi et le dimanche c'était du LOL. Et j'étais engagé en tant que host euh, pour euh, le, la partie LOL, enfin j'étais là pour la scène en tant qu'animateur. Euh, qu Donc en gros le vendredi j'étais sur Paris dans les studios de Millennium parce que Blizzard n'a pas euh, considéré que un cast fr était important dans une salle française. Donc euh, plutôt que de mettre un cast FR, ils ont mis des, le cast Inter, sauf que bah, les gens ne comprenaient rien parce qu'en France on n'est pas très fan de l'anglais, donc euh, c'était vraiment horrible, ça a été horrible pour moi, sachant que le vendredi bah, j'étais dans les studios de Millennium à Paris, le lendemain j'arrivais à Tours et euh, sur la scène juste à gauche, il y avait encore le tableau de, le, le, la table de desk euh, où il y avait cast Caldor et autres, d'ailleurs c'est ma photo Facebook, <coughs> Derrière le tableau de cast de la Dream Tour 2016, et euh, j'étais vraiment tellement dégoûté parce que tu animes la scène. T'as un public qui, qui est... J'ai adoré en plus le public, et c'est pas parce que je suis tout, hein. le public était vraiment incroyable. Et juste à côté, t'as le tableau de cast d'Heroes, donc ça a été très, très, très, très, très dur pour moi. <rire> très, très, très, très dur. C'est mon plus. Je m'en enfin, rappellerai toute ma vie, je pense. C'était vraiment horrible. Ta plus belle surprise, YouTube, Twitch Pouvoir en vivre <rire> en vivre. Pendant deux ans, j'ai galéré. J'étais, euh, j'étais au, j'étais du coup bah au chômage. Donc je touchais mon chômage, parce que j'avais bossé deux ans avant et j'avais commencé d'ailleurs à faire du stream euh, en travaillant. Ensuite, j'ai voulu essayer de. Vu que ça marchait un petit peu, j'ai voulu essayer de me lancer. Donc j'ai profité du chômage pendant deux ans pour essayer de voir si je pouvais gagner ma vie. Je gagnais pas ma vie. J'étais chez Millennium. Il me restait pas beaucoup, je me suis dit bon bah je vais me lancer en indé surtout qu'il y a beaucoup de gens qui étaient démotivés, qui disaient pas grand chose donc j'en avais ras le cul. J'avais proposé des solutions, toutes, beaucoup de monde n'en voulait pas donc euh, j'ai fait bon bah c'est pas grave, de toute façon je, je vais me lancer en solo pour voir si je peux en vivre, sinon bah tant pis et j'ai réussi à en vivre donc ça c'était une bonne surprise. <rire> c'était une bonne surprise et euh. Plus belle surprise, je sais ouais je vais dire ça parce que j'en ai d'autres mais pff, là je sais pas trop. Ta race de cheveux préférée dans. Ta race de cheveux préférée? Ta race de chevaux préférée peut-être Parce que ta race de cheveux, ça veut rien dire. <rire> je ne sais pas quoi répondre. <rire> euh, J'aime bien les, chev les chevaux de, de Cultiras pour le coup. Coucou Malgani, durant tes vidéos notamment Excel sur les images d'HTL, c'est le que je suis à chaque fois, tu dis souvent que certains nerfs ou boeufs sont liés à... au bas et euh, Pas tout pas toujours quand même, c'est rare quand même. C'est juste que je, quand je le dis ça marque les esprits, mais c'est pas. C'est pas c'est pas toujours vrai ça. Tu en parles souvent de façon négative. Je pense par exemple à certains airs free rock de haut car j'ai trop frustrant ce qui t'a énervé. Ma question est donc. Penses-tu qu'HTS devrait plus se cantonner à faire plaisir à écouter les joueurs de plus haut niveau déjà sur le jeu ou plutôt écouter les joueurs de Barank se faisant dévorer par Butcher Bref, merci pour ton engouement pour le jeu. C'est une question qui est très intéressante et euh, j'en ai souvent parlé, d'ailleurs aussi sur YouTube. Mais en fait, c'est vu de manière condescendante alors que c'est absolument pas le cas. Genre, en fait, le, le, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que... Si en fait tu t'améliores, tu ne seras plus concerné par ce genre de problème. Donc pourquoi écouter une base de joueurs qui cherche pas forcément à faire des efforts pour s'améliorer Et si jamais tu t'améliores et que tu prends le temps de réfléchir pourquoi tu n'y arrives pas contre tel type de héros, bah tu seras moins concerné par ce problème plus tard en fait. Donc tu ne seras plus concerné par ce problème. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un équilibrage en fonction du bailo Alors que ce bailo peut, peut... Enfin c'est même pas potentiellement, c'est avec le temps... Et en, en sortant un peu les doigts pour essayer de s'améliorer. Parce que franchement, hein, un joueur bronze, il peut largement monter Silver Gold. Hein. Largement. Après, ça demande du temps, ça demande de la remise en question et autres. Mais le, le, le Silver Gold, c'est facile. Vraiment, c'est facile. Et je sais, dit comme ça, pour ceux qui sont, sont coincés, potentiellement, c'est ultra pédant. Et vous allez vous dire, ah, c'est un connard, machin. Mais vraiment, genre vraiment. Sur Heroes, c'est pas si dur que ça d'arriver jusqu'en diamant, en fait. Vraiment, je, je ne déconne pas. Le truc, c'est que bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, ça demande de la remise en question. C'est pas simple, en fait. Enfin, c'est simple et pas simple en même temps, c'est-à-dire que <rire> ça demande un, un investissement. Mais c'est pas si dur que ça de, de, de pouvoir au moins atteindre le platine, je dirais. C'est de la patience, c'est du mental, c'est du temps, c'est de la réflexion, mais c'est tout à fait possible. Donc, en fait, pourquoi vouloir équilibrer le jeu par rapport au bronze si le bronze.. Bah, rapidement peut monter Silver et sera plus concerné par le problème. Pour ça que nerf par rapport au baelo, c'est débile. Après, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, genre des trucs qui sont vraiment vraiment cassés pour, pour, pour la quick match ou pour le baelo et autres. Oui, bien sûr, si vraiment il y a des aberrations, ok. Mais je suis désolé, Varian Twinblade, c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête dans les derniers trucs où j'ai dit, bon, ça c'est pour le baelo. Euh, Varian Twinblade, je suis désolé, il méritait pas un nerf. Et il, a, il était déjà difficilement viable à Oelo, maintenant, c'est le pire perso du jeu en fait. Je parle de Varian Twinblade, Blade, hein, pas Varian Colossus ou Varian Tang, hein, je parle de la Spey Twinblade. En tant que héros, Spey Twinblade, ce perso il est, il est poubelle en fait. Et j'ai rarement dit ça, hein, mais ce perso est poubelle. Je répète encore en Twinblade. Blade. Euh... Du coup, après il faut pas écouter non plus que le Halo. Il faut essayer d'avoir un, un avis un peu global, mais c'est normal de vouloir équilibrer le jeu par rapport à ton Halo. C'est les mecs qui connaissent mieux le jeu en fait. C'est les mecs qui abusent aussi des choses, <rire> Donc, il faut faire attention à ça en fait. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Mais c'est pas, pas du tout condescendant. Je sais que certains l'ont très mal pris ce genre de choses, alors que c'est pas du tout condescendant. Ils interprètent très mal les propos parce que c'est pas, pas du tout condescendant. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça. Hein. Sur l'OL, il y avait des, sur l'OL, sur Dota, sur Heroes, sur Smite, sur Rainbow Six. Tout le monde vous dit, enfin. C'est rare que des gens vous disent « Ah oui, il faut équilibrer par rapport au bailo C'est très très rare que des créateurs de contenu vous disent ça. Parce que c'est juste de la logique en fait. Pourquoi tu veux équilibrer un jeu au alors que le mec, bah, potentiellement, va monter et ne sera plus concerné par ce problème C'est juste logique en fait. Alors, euh, qui sont tes artistes ?« Ophi ou fan préféré autour de l'Univers de Blizzard ?» Alors, je les connais pas tous. Je les connais pas connais. Je les connais pas tous, mais euh, j'aime beaucoup les... Ah putain, euh, mince ah, évidemment, c'est quand il y a une question comme ça que j'ai pas les noms, ça casse les couilles. Euh, J'aime beaucoup... Euh, c'est des, des artistes chinois de chez Blizzard, euh, dont j'ai perdu le nom, mais qui sont très très bons. Après, il y a Peter Lee. Ah, voilà, Peter Lee, celui-là, il vient. Peter Lee, euh, génial. Génialissime, Peter Lee. Il fait des... Je, je suis encore soufflé quand je vois des... des... Du, du Peter Lee, par exemple, l'image de Silver Moon, de Chronicles 1. Waouh! Juste waouh! Et je sais qu'il a fait du Chronicles 2 et 3, mais j'aime beaucoup moins Chronicles 2 et 3. Même en, en illustration, je parle, hein, vraiment en illustration. Mais euh, Peter Lee, j'aime énormément. Il fait souvent des super images euh, de fond d'écran et autres. C'est vraiment très très bon. Putain, j'ai oublié le nom. Euh... Ah, ça m'énerve de l'artiste qui a fait beaucoup de concept art pour World of Draenor d'ailleurs. Euh, pour le film, pour le film, pour le film euh, Warcraft. J'ai oublié le nom, mais il fait des très très bons trucs. Il a été recruté chez Blizzard pour un artwork sur Grommel Scream d'ailleurs, qui est très connu. Euh, J'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais euh, non, après en fan, euh, ça dépend. Moi je suis pas forcément un artiste en question, ça, ça, ça va souvent dépendre. Après il y en a moins bien sûr en française, mais il euh, y a des cracks que j'aime pas et d'autres que j'aime bien. Genre ça, ça dépend vraiment de, de la créa en elle-même, je dirais. Maintenant il y a des sujets qui sont très très peu de, développés par les artistes. Hein euh, Terre à mort, c'est infernal, il y a rien. Je suis choqué, j'en ai pas parlé dans la vidéo sur la sur les mais les du serpent, il n'y a aucune création artistique sur les chines du serpent. Alors que c'est censé être l'un des grands monuments de, de Warcraft, ça me, ça me choque. Euh, voir parfois des personnages avec très peu de créa. Par exemple, Zuljin avant, avant son arrivée sur Heroes, il avait dalle quasiment, c'était terrible. Coucou Malga, comment vois-tu l'avenir pour Heroes Bon, ça j'ai déjà répondu. <rire> ça j'ai déjà répondu, donc désolé. Ah bonjour, merci pour tout le travail que tu Aimerais-tu que le lore du Nexus soit nouveau développé Non, et je pense que même si c'était sympa, je pense que c'était une connerie en termes d'investissement. Voilà, je pense qu'il valait mieux développer des ressources ailleurs que dans le lore d'Heroes of the Storm. Voilà, Heroes, l'objectif c'est de, de mélanger des licences sans ce qui est vraiment un sens quoi. Alors, ce qu'ils ont fait était quand même viable, hein, était quand même bien, mais pff, c est, c est, pour moi, c'est de la perte de temps et d'argent. Et pour ceux qui sont encore possibles dans le contexte actuel, je pense pas, mais dans tous les cas, même si c'est possible, faut pas le faire. Quand tu joues en solo casu et que t'as pas forcément toutes les connaissances pour jouer proprement tout le temps, comment vois-tu les possibilités de création d'une team euh, Heroes Lounge, Heroes Lounge a by, euh, tu as toutes les divisions. Tu as des joueurs, tu as des équipes de bronze, des équipes de silver, des équipes de gold, etc. Faut vraiment pas hésiter. Et pour trouver des coéquipiers, euh, passer par les discords, les groupes Facebook, euh, les forums, et, et les canaux en jeu aussi. C'est très important forcément avenant n'ayant pas clairement envie de me taper des rageux pro gamer bon, euh, bah, pff, le problème en fait c'est que tout ce qui est social je pense pareil avec des guildes sur WoW. tout ce qui est social il y aura forcément des bonnes et des mauvaises rencontres hein. c'est tu peux pas tu peux pas vouloir une team et vouloir forcément trouver tout de suite la bonne team ça, ça c'est très rare que ça arrive tu auras toujours des mauvaises rencontres aussi et c'est faut pas rester sur ces mauvaises rencontres l'idée c'est très le mieux c'est plus vite tu te rends compte que c'est un connard et plus vite tu passes à autre chose mais euh, tu peux pas avoir la, le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir du social mais garder que le positif du social. T'as forcément malheureusement les, les, les points faibles aussi. Donc il faut, avoir son, faut se créer son cercle de potes. Mais c'est pareil sur vous, hein, c'est pareil sur des guildes. Faut, faut, faut, faut s'ouvrir aux gens et ensuite faire des rencontres et voir si ça accroche ou pas. Et ensuite se, se tisser un peu son réseau de connaissances et essayer de se monter une team comme ça. Quoi. Ça passe par euh, voilà, de l'activité sur les discords et autres. Putain je regarde je suis déjà en 1 h 37 c'est terrible J'hésite <rire> à ah, regarder sur les Twitch et les vidéos de leur Instagram et les vidéos merci beaucoup. Salut les gars, merci pour ton travail et tes vidéos que nous suivons toujours avec un de plaisir pour celui que Heroes va se maintenir dans les années à suivre. Oui Avec des compétitions pour amateurs comme Heroes Lounge, j'ai le train occasionnellement. Je pense notamment à Kildur Kios c'était les commentaires. Ce que le jeu ainsi que sa communauté a encore de belles choses à nous offrir. Bah franchement, cette année, en termes d'e-sport, ça a été incroyable. Donc oui, oui, oui, je pense que Kiroz a encore de beaux, de beaux jours devant lui. Salut Melga, je regarde beaucoup tes vidéos de Lorwo, que je trouve de grande qualité et, et j'ai une petite question, merci beaucoup. Sûrement débile pour ceux qui savent, que devient Velen dans BFA Shadowlands et aussi Lidan. Alors Lydan pour le coup n'est pas mort Lydan est, est devenu le geôlier de Sargeras, l'espèce d'étoile rouge que vous avez en jeu, c'est le... le siège du Panthéon, là où du coup Lydan surveille euh, Sargeras. Je pense qu'Idan reviendra un jour très probablement euh... et Eva comme moi, imaginons un peu en mode Jin Shuriki, vous savez en mode euh... Sargeras lui prêtera une partie de son pouvoir pour qu'il batte euh qui deviennent l'avatar de Sargaras qui est déjà un peu dans son histoire mais pour mieux affronter les ennemis de Sargaras pourquoi pas le vide ou d'autres forces cosmiques et autres mais on va dire la, la, la puissance du désordre mais canalisée on va dire et qui œuvrerait, qui œuvrerait pour le, le bien commun euh, pour ce qui est de Velen dans BFH Shadowlands Velen c'est papy on le sort quand on a besoin de lui et qu'on doit traiter un arc sinon il est en coma hein, est... ce qu'il arrive dans BFH Shadowlands beaucoup de gens sont en mode mais est-ce que Velen y est tout à Cataclysme et Mop C'est pareil, hein Et Wood Vous allez me dire, bah si on le voit Velen à Wood, bah c'est pas notre Velen. <rire> Une extension sur Draenei et on voit pas Velen. Ah mais si on voit. C'est pas le nôtre Donc en gros, Velen, tu l'as vu à BC Légion. Voilà. <rire> Donc faut pas dire plutôt qu'est-ce qui devient à BFH faut plutôt dire dans quelle extension il est là. Et au final, c'est Burning Crusade et. C'est Burning Crusade et... Et... et Légion. Et même Wood, au final, il était même pas là. Donc. Euh... Au final, je pense qu'on le reverra dans une extension potentiellement sur la lumière mais sinon, bah papy il est dans son coin et basta, quoi. Coucou, quelle est ta coupe de cheveux préférée Mais et je, alors, il n'y a pas de soucis, je vais répondre, mais je ne comprends pas cette fixette sur les cheveux. Je sais que sur les internets, puis en plus il y a 7 likes, donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont en mode ah ah ah ah", JPP, MDR, mais genre, c'est quoi cette fixette sur l'apparence tout le temps c'est. Euh, J'ai que des Christina Cordula sur Twitch, c'est ça Et sur YouTube Je ne comprends pas. <rire> Et je le prends pas mal, hein, mais je, je, je ne comprends pas. Cette manie de devoir dire Ah, la chemise, elle est pas repassée, le machin, etc. On s'en fout. <rire> On s'en fout. Si vous, si vous preniez plus de temps sur le, la for, euh, sur le fond que sur la forme, ce serait génial. Mais bon, du coup, euh, bah, euh, moi, j'aime bien être chaud. Voilà, basta. Est-ce que même sans faire les HGC tu penses que Blizzard pourrait faire des tournois heroes Bonne question, et oui. Euh, oui, je pense qu'ils pourraient faire des majors. Comme ça, ils détruisent pas la scène amateur qui s'est créée depuis des années. Mais en même temps, ils font des majors et comme ça, ça permettrait potentiellement... Genre, si Blizzard faisait deux ou trois majors par an, avec les tournois amateurs à côté, je pense vraiment qu'une scène compétitive serait viable sur le long terme pour les joueurs. Pourquoi Hammer est le perso le plus intéressant et technique à jouer euh, Parce qu'elle ne bouge pas. <rire> euh, est-ce que tu aimes bien l'univers League of Legends Oui Vu qu'en ce moment ils, ils expandent leur lore, est-ce que tu serais susceptible de faire des vidéos dessus euh, Je pense pas. Je pense pas, j'ai trop, trop de boulot euh, encore une fois. Sinon ce serait une vidéo hors-série, mais je pense même pas. Je pense même pas. Mais j'aime beaucoup le, le lore de League of Legends. D'ailleurs, il y, y a une grosse idée reçue sur League of Legends, c'est que le lore c'est récent. Euh, ce qui n'est pas vrai du tout. League of Legends, j'ai commencé euh, fin de saison 2, et le lore était déjà très bien fourni, même si aujourd'hui, maintenant, c'est encore plus de lignes, encore plus de, de, de créations artistiques qui sont très belles d'ailleurs. Euh, mais le lore, ça fait très longtemps qu'il est présent sur League of Legends, et il était plutôt positif. C'est juste qu'ils ont réorganisé ça, ils ont fait des petits reworks, des petites actus. Mais euh, le lore de League of Legends est là depuis très longtemps et est intéressant depuis très longtemps aussi. Salut Malgar, De mes vidéos préférées de ta chaîne, est, et c'est les 10 pires ultimes du jeu. Je veux dire, cette vidéo, tu avais parlé de l'idée de faire l'inverse, les 10 meilleurs est-ce qu'il y a une idée qui te tente toujours euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Je pense qu'un jour j'en ferai une, mais alors quand C'est pas un truc qui me motive de ouf non plus. quoi Mais euh, oui, il y, y a des chances qu'un jour je le fasse. Je pense que ça pourrait être également une, être très intéressant. Bah, en vrai, je pense pas. Parce que le problème, c'est que les pires ultimes, c'est plus facile à faire que les meilleurs. Les meilleurs, c'est très personnel. Et en plus de ça, ce serait des ultimes. Il faut un, un critère de sélection qui est, qui est délicat. C'est quoi du coup les meilleurs ults Parce qu'il y en a plein des ults qui sont bien. Donc c'est pas juste, parce que je suis sûr que chez une vidéo comme ça, dans les commentaires, ça va faire « Ah, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, ça c'est bien, c'est bien !» Donc il faut un critère de sélection qui soit assez euh, objectif et, et qui puisse mettre un peu tout le monde d'accord. Et je pense que du coup, ce genre de truc, ce serait bah, les vidéos les plus « playmakers ». Mais du coup, bah, c'est des ultimes qui sont, pff, je Bourrasque, Pogo, euh, Bourrasque, Pogo, euh, Void, prison du vide quoi. Donc, t'es en mode bah ouais, c'est bien, mais enfin, c'est. C'est si, plus simple de dire les pires que les meilleurs pour le coup. On dirait une, on dirait une métaphore de la vie. C'est plus facile. L'humanité retient plus le négatif que le positif. Non, non, pour le coup, c'est plus dur à faire parce qu'il y a plus de bons ultimes que de mauvais en fait. C'est plus pour ça que c'est dur. Euh, Excellente le partenariat Merci beaucoup que la tête de développer, bah, c'est très gentil. N'hésitez pas à faire un tour encore une fois sur la boutique sur Fire. J'aime tes vidéos de World of Warcraft et Diablo et c'est pour ça que je te suis. Merci beaucoup. Pour l'avenir, concernant hiver Diablo, comptes-tu faire du contenu Diablo 2, Resurrected, voire Diablo 4 euh, Oui Oui, oui, oui <rire> Mais Diablo 2, Re euh, Re Resurrected, je ferai des vidéos de toute façon sur les scénarios cinématiques qui ont été totalement refaites et qui sont magnifiques. Après, euh, du gameplay, euh, ça, ça dépendra. peut confondu ou juste l'or euh, Principalement l'or, mais pourquoi pas faire plus pourquoi pas faire plus Notamment pour Diablo 4, Diablo 2, Resurrected pas du tout mais Diablo 4 oui, plus potentiellement. Le héros que tu attends le plus dans chaque lore sur Heroes J'ai fait des vidéos sur le sujet, ça ça, ça, ça me rend triste, c'est pas que ça m'énerve mais ça me rend triste parce que en plus c'est vraiment dans la playlist, elles sont encore visibles et tout mais c'est de l'une des, des playlists qui est tout en bas mais euh, sur, la, sur la page de présentation mais c'est des vidéos où beaucoup de monde j'ai l'impression ne l'ont pas vu. Alors, vous allez me dire, faudrait peut-être que tu actualises, mais en vrai, ils sont toujours d'actualité, quoi, donc euh, c'est dommage. <rire> donc, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Faites enfin, top euh, top 10 euh, ou top perso, ou je sais pas quoi, et vous aurez euh, vous aurez les vidéos. Hein. Vous savez, sur la, la barre de recherche de la chaîne, vous avez, vous avez la barre de recherche YouTube et la barre de recherche de la chaîne en haut à droite, et vous tapez top euh, perso, ou perso attendu, ou perso, top 10 perso, ou je sais pas, ou top 10 tout court, vous les, vous les aurez normalement. Coucou les gars, je remercie pour ton travail et ton énergie, merci à toi. Je vais regarder tes vidéos sur les personnages différents du bien que tu attendais sur Hotel. Ah Voilà Merci Vincent Monjal. Quand elles étaient est sorti, le jeu a eu de nouveaux héros de vie dans quel Et sont les héros que tu aimerais être ajoutés prochainement, tout univers confondu. Je pense que c'est toujours assez d'actualité, après il y aurait probablement quelques persos que je pourrais ajouter par rapport à ceux qui, ont été déjà... qui, qui sont déjà sortis, mais globalement je pense vraiment que mes tops euh, resteraient les mêmes et les persos que j'ai évoqués dans les... Euh dans leur top 10 bah, prennent la place de ceux qui sont dans le top 10 en fait, donc les vidéos sont vraiment d'actualité encore quoi, même si bien sûr des persos sont sortis entre deux Les serveurs HOTS vont encore fermer définitivement Oui <rire> C'est une blague que j'aime bien faire sur Twitch quand euh, quelqu'un arrive et fait, ah, mais il est encore vivant le jeu ou... oh, comment va le jeu etc, bah souvent j'aime bien troller ces personnes euh, qui sont peut-être un peu trop vite négatives en leur disant euh, effectivement les serveurs ferment demain donc euh, ils vont encore fermer définitivement demain <rire> Quelle est ta coupe de cheveux préférée de Warcraft que tu voudrais voir dans Heroes of the Storm mais vous vous rendez compte que ça n'a même pas de sens là. Ça n'a aucun sens. Quelle est ta coupe de cheveux préférée de Warcraft que tu voudrais voir dans Heroes of the Storm J'ai l'impression qu'il manque il qu'une manque phrase en fait. Ou que c'est en deux phrases et qu'il manque un truc. Non, pense quoi Martine Bah voilà. Au pire, je dis que c'est toi. Ta coupe de cheveux que j'aimerais voir dans Heroes. Voilà. C'est la coupe de cheveux de Martine que je vois dans Heroes. Aucune gobeline. Voilà. Je crois que j'ai fait toutes les questions. Euh, 1h45, et eh bien, euh, personne ne regardera <rire> jusqu'au bout. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Euh, je, vous, je vais vous faire un code pour, pour savoir ceux qui ont vraiment regardé jusqu'au bout. Je dirais, euh, vous, vous direz euh, voilà, qu'est-ce que vous avez vu sur la tasse. Voilà, vous pouvez le notifier dans les commentaires, ça, ça voudra dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Euh, merci euh, bah merci de, de, pour toutes les questions. Bon, après, la vidéo n'a pas fait tant de vues que ça non plus, c'est... Après c'est à moi de faire en sorte que ce soit plus intéressant Mais euh, bah, vous avez quand même été beaucoup à commenter 76 commentaires c'est quand même pas rien Donc euh, bah, euh, peut-être qu'on se refera ça Un de ces quatre. C'est toujours cool, profitez d'une seule vidéo En plus pour faire foire aux questions Parce que le problème c'est que les actus de la chaîne Généralement les vidéos ne marchent pas donc euh, J'avais essayé de fusionner les deux Et je pense que c'est pas trop dégueulasse Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas Si vous voulez euh, faire une nouvelle foire aux questions plus tard bah Pourquoi pas, si ça, vraiment, si ça vous intéresse enfin, là, là dessus je... Je suis tout à fait ouvert à vos à vos commentaires, donc franchement, bah n'hésitez pas à me dire à me dire tout ça. Et, et voilà, je fais plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus Dans le next chouche Bonjour, c'est Martine Je viens vous voir pour vous dire que vous êtes trop mignon Je pleure en rigolant Vous n'oubliez pas de soutenir le cheval avec YouTube, Twitter, Facebook... Regardez le petit canasson, il s'en va Bisous Voilà, bah c'est sur la boutique aussi. Euh, que ce soit la boutique de ma en, ou celle de Seanfire d'ailleurs. Bisous